À tous. Euh, à titre personnel, je remercie euh, le CADTM pour euh, l'invitation à participer à cette, euh, à cette conférence. Je ne vous cacherai pas qu'à mesure qu'avançait la perspective de la, de la conférence, je me suis demandé si l'invitation qui m'avait été faite de modérer les échanges était, euh, était si sympathique que ça, parce que les trois intervenants euh, qu qui vont s'exprimer ce soir sont des spécialistes, des grands, de grands spécialistes de la question de la dette et, euh, non content d'être des spécialistes de la question de la dette, ils ont tous les trois fait de gros efforts pour être de grands pédagogues sur cette question-là. Et c'est le genre de gens qu'on a envie d'entendre de, parler pendant de longues heures sans courir le moindre risque de, de, de s'ennuyer. Néanmoins, j'ai la tâche d'essayer de, de modérer les échanges, mais je le ferai avec, avec modération. Et si jamais euh, quelques frustrations euh, devait euh, émerger euh, euh, du fait que chacun n'ait pas pu absolument exprimer tout ce qu'il souhaitait exprimer ce soir. J'invite tous les, tous les gens qui participent à la, à la conférence ce soir de se tourner, à se tourner vers les, les livres ou les spectacles des, des, des intervenants pour, pour approfondir avec eux. Alors, la thématique qui nous rassemble ce soir, c'est celle de, de la dette et plus spécifiquement de la, de, des dettes publiques. Et... Euh, et je vais être assez bref, mais il me semblait que le, le, la campagne présidentielle pour, de 2002 en France offrait un point de départ pour mesurer des évolutions récentes sur cette question. Cette campagne joue, on pourrait dire, le rôle d'un prisme qui permet de mesurer ce qui s'est passé depuis la précédente, la précédente campagne présidentielle française, celle de 2017. Alors Tout le monde n'a pas les yeux rivés vers la France. Néanmoins, 2017, c'est une période où les questions économiques et sociales étaient au cœur de l'actualité. La campagne française était un moment où avaient été discutées des choses telles que les taux d'intérêt, la nature de la construction européenne, la nécessité de rembourser la dette, à quelle échéance. Et Dans un contexte comme celui-ci, le discours de la gauche portait il portait tellement que j'ai le souvenir distinct d'avoir fait une enquête sur la campagne du Front National en France à l'époque, et on nous expliquait que le Front National puisait certaines de ses considérations sur ces questions dans les colonnes du monde diplomatique, alors que les affinités entre le diplôme et le Front National, comme j'imagine tout le monde le sait ici, sont par ailleurs assez limitées. Euh, cinq ans plus tard, on observe que la situation a sacrément évolué. D'un côté, les, les dettes se sont envolées. En 2017, euh, la dette française s'élevait à un peu moins de, de 100% du, du PIB. À l'heure actuelle, elle approche des 120%. Et pourtant, la campagne présidentielle française s'organise non pas autour de, de questions économiques et sociales, mais principalement autour de questions identitaires qui euh, soufflent dans les voiles de, de quelqu'un comme Éric Zemmour. Alors, cette euh, évolution soulève... Euh, types de questions auxquelles vont répondre plus ou moins directement les intervenants de ce soir. La première, c'est pourquoi est-ce que les populations européennes, y compris celles qui étaient les moins portées sur les questions économiques, ont assez violemment découvert le problème de la dette au début des années 2010, un problème que jusqu'avant, ils avaient sans doute appris à associer aux pays du sud. La deuxième question, à mon avis, qui se pose, c'est comment est-ce qu'on explique la dette dont on nous disait dans les médias, dans la plupart des discours politiques, qu'elle mettait en péril les États, qu'elle ne devait surtout pas dépasser un certain seuil au risque de provoquer l'effondrement de nations entières Comment expliquer que cette dette ait laissé place à ce qu'on a appelé en France le « quoi qu'il en coûte », une disposition à dépenser toujours plus sans réellement se soucier de l'envol de la dette Comment expliquer donc que la, la dette soit devenue aussi importante en, en termes de chiffres sans que les grenouilles promises eh bien, se mettent à tomber du ciel. Et à mon avis, la, la dernière question générale que soulève l'évolution que j'ai tenté de décrire à partir de, de l'évolution des campagnes présidentielles 2017 et 2022 en France, euh, euh, concerne le rôle de l'un des acteurs euh, dont on va sans doute pas mal parler ce soir, un des acteurs clés du drame de la dette à l'heure actuelle, qui est la Banque Centrale Européenne. Et il me semble que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous invite à mesurer l'évolution de l'action de, la, de la Banque centrale européenne, jusqu'ici réputée garante de la plus rigide orthodoxie. Alors, moi j'en ai fini de, de, de, de, de mon introduction, de ma, de ma présentation, et je vais laisser la place aux trois intervenants qui vont, on s'est mis d'accord là-dessus, prendre la parole à tour de rôle, chacun leur tour, sur trois grandes questions sur lesquelles on s'est mis d'accord et que je vais vous présenter. Euh, et ensuite euh, euh, nous disposerons d un, d un, ils disposeront d'un dernier moment pour intervenir sur une question de portée un peu plus générale et on essaiera d'ouvrir les échanges à vos questions alors c'est Éric Toussaint qui prendra d'abord euh, la parole alors on hésite euh, à présenter Éric Toussaint notamment dans une visioconférence organisée par le CADTM mais bon je me plie à l'exercice Éric est historien, il est politiste, il est fondateur, porte-parole du CADTM et auteur d'une multitude de livres dont je ne citerai que le dernier, Capitulation entre adultes, euh, Grèce 2015, une alternative était possible, publié chez Sileps en 2020 et qui est une réponse assez cinglante, assez, assez délicieuse, je vous invite à le lire, euh, au, à l'ouvrage de Va, euh, Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Aline Fares interviendra par la suite. Alors, il faut que je vous prévienne que j'ai tendance à confondre le prénom d'Aline avec un autre. Si je le, si je le fais ce soir, j'en présente par avance mes excuses. Aline a travaillé une dizaine d'années dans la finance chez Dexia, qu'elle a quitté en 2011. Et puis, elle a travaillé sur la réglementation financière au sein de Finance Watch jusqu'en 2016. Elle est l'auteur de la conférence gesticulée chronique d'une ex-banquière qui a été jouée plus de 70 fois en Belgique et en France. Elle a contribué à de nombre, nombreuses créations, à des projets d'éducation populaire visant à dénoncer les mécanismes destructeurs des banques et de la finance et à penser nos moyens d'action contre elles. Et le troisième intervenant, eh c'est Benjamin Lemoine, sociologue, auteur du très remarqué et à mes yeux très remarquable, L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, publié à la découverte en 2016, mais qui va bénéficier d'une nouvelle sortie en poche et, me dit-on, d'une nouvelle préface. Alors, chacun va intervenir, je l'ai dit, dit tout à l'heure, une petite quinzaine de minutes. Euh, mais je salue aussi Mats et toute l'équipe du, du CADTM, hein, qui, qui sont les grands organisateurs de la soirée, sur lesquels je compte pour m'aider à, à, à organiser les choses si jamais je commets un impair. Alors, Eric, euh, la première question euh, que j'avais envie de, de, de te poser concerner euh, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le, le bond colossal que l'on a observé dans le, le montant des dettes des États capitalistes avancés et sur le paradoxe, en tout cas ce qui pourrait sembler être un paradoxe, lorsque l'on compare ces montants, je l'ai dit tout à l'heure, en, environ 120% pour, de, pour, la, pour la dette française, lorsque l'on compare les discours qui étaient prononcés sur, la, sur la, la menace que représentait la dette avec la situation actuelle où euh, l'économie semble tourner. Alors, comment est-ce qu'on explique la, la singularité de la situation dans laquelle nous nous trouvons Vous m'entendez C'est bon Oui, c'est bon. Euh, mais très heureux de, de participer à, à cette euh, discussion et modéré par euh, Renaud. C'est clair que... L'affirmation selon laquelle ça allait être la catastrophe si on dépassait un certain taux de dette par rapport au produit intérieur brut de chaque pays, cette affirmation n'a jamais eu de fondement scientifique. Ça a été lancé par notamment Kenneth Rogoff, qui avait été économiste en chef du Fonds monétaire international. D'ailleurs, un de ses étudiants a montré que ses calculs n'étaient déjà euh, pas du tout euh, réalisés de manière scientifique. Mais, mais surtout, euh, alors que Kenneth Rogoff disait euh, si la dette dépasse le chiffre fatidique, le ratio fatidique, euh, le pourcentage fatidique de 90% par rapport au produit intérieur brut, eh bien, euh, c'est extrêmement mauvais, c'est insoutenable, etc. Bon, C'était de toute évidence faux dès le départ et avant même qu'il l'affirme, puisque on avait sous nos yeux l'exemple du Japon dont la dette dépassait déjà 200% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas une question de pourcentage de, de dette publique par rapport à la production de richesses annuellement qui est l'élément... Euh, important. Ça ne l'a jamais été pour des, les membres du CADTM et ça n'a jamais été pour euh, l'écrasante majorité des économistes euh, critiques. Euh, certains même disent « plus il y a de dettes, euh, mieux c'est euh, ». Donc l'affirmation euh, était tout, totalement fausse, elle, elle avait un but, c'était de de justifier des politiques d'austérité et d'une certaine limitation de la dette. Maintenant, il est clair, comme tu l'as dit dans l'introduction, Renaud, qu'il y a eu un changement radical très clairement avec, à partir de mars 2020 avec le discours de Christine Lagarde, qui était devenue directrice de, de la BCE, et de l'ancien directeur de la BCE, Mario Draghi, ils se sont fond, fendus d'un communiqué commun pour bien montrer qu'il y avait un accord et pour dire, euh, effectivement, ils n'ont pas pris la formule qu'a adopté Macron après, mais c'était ça, quoi qu'il en coûte, on va mettre absolument tout ce qu'il faut pour euh, combattre euh, cette crise et ils ont expliquer que la crise euh, euh, venait d'affecter les peuples du monde avec la pandémie, alors que bon, nous avions démontré euh, toute une série d'économistes que euh, l'économie en fait ne s'était pas relevée depuis euh, la crise de 2007-2008, qu'on était dans une longue stagnation ou, ou euh, donc une croissance extrêmement lente. Et il y avait des signaux très clairs avec la baisse de la production en Allemagne, aux États-Unis, une crise financière sur le marché des, du repos de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc il y avait des éléments de crise, mais il est clair, bon, en même temps que la pandémie produisant, entraînant des mesures de confinement d'abord en Chine puis ailleurs, a changer en partie la donne parce qu'il y a eu arrêt des chaînes d'approvisionnement, arrêt des chaînes de production euh, et aussi, euh, je l'ai expliqué dans un article et je ne vais pas développer ça, euh, mais parce que les euh, grands investisseurs, les grands actionnaires ont décidé que c'était le bon moment finalement en février euh, jusqu'à la mi-mars de prendre ce qu'on appelle leurs bénéfices, c'est-à-dire les, les marchés financiers, les bourses avaient très fortement augmenté la cotation des actions en bourse et ceux qui avaient acheté, des, ces grands actionnaires et ces grands fonds d'investissement qui avaient acheté des, des actions au début du mouvement haussier se sont dit c'est le bon moment pour les vendre, on les vend au prix fort, euh, ça va produire puisqu'on les vend une chute, mais nous on aura récupéré l'argent, la chute aura lieu et on rachètera à un prix inférieur. Entre temps, on a réalisé donc une très bonne opération. Ça, ça s'est passé entre le 15 février et le 15 mars. Et à partir du 15 mars, face à ça, la, la Banque Centrale Européenne, il faut bien se dire, ce n'était pas simplement face à la pandémie, c'était une chute de l'ordre de 30% des bourses de valeur. Et donc, une sorte de, de menace venant des, des marchés financiers par rapport aux banques centrales, la réaction de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale des États-Unis était de dire, on va y aller plein pot, euh, quoi qu'il en coûte, pour sauver les marchés financiers, pour sauver les marchés d'actions. Mais bien sûr, il ne fallait pas le dire de cette manière-là, c'était le message à envoyer aux marchés financiers, mais il fallait dire que c'était pour combattre, les effets terribles d'un virus qui débarquait comme un orage soudain dans un ciel bleu, alors que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de ciel bleu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont donc dit, notamment au niveau de l'Europe, je ne vais plus parler des États-Unis maintenant. Au niveau de l'Europe, on a dit bon ben, les règles des traités, elles, ne sont, elles sont suspendues, l'application est suspendue, et les gars, vous pouvez y aller vous pouvez augmenter à fond la dette publique. Alors, pourquoi ont-ils fait ça Je dirais, pour moi, il y a deux raisons fondamentales. Un, il fallait euh, répondre à la pression des marchés financiers et leur dire, écoutez, les gars, vous pouvez compter sur nous. Euh, euh, on a bien compris que vous pourriez déstabiliser fortement la situation. Eh bien, on va injecter suffisamment d'argent pour que les marchés boursiers puissent repartir à la hausse. C'était clairement un, un des objectifs. Le deuxième objectif, euh, c'était, je dirais, ça, ça va peut-être vous, vous étonner, donc de dire, du point de vue de la BCE, de la Commission européenne, c'était éviter que les États ne décident de financer leurs dépenses exceptionnelles en taxant les plus riches. Ça aurait été une très mauvaise idée. Il fallait euh, calmer le peuple, je dirais, et lui dire, écoutez, l'État bienfaiteur est de retour, il va y avoir des aides, il va y avoir des suspensions de paiement de dettes pour les dettes privées, ou en tout cas des reports de paiement, euh, on va donner des aides et on va contenter donc le peuple de ce côté-là, et surtout éviter qu'ils ne pensent qu'il serait juste que euh, ceux qui ont profité jusque-là de la situation pour s'enrichir, euh, et on voyait très bien que le niveau des inégalités avait augmenté, et euh, dix ans auparavant il y avait le mouvement euh, Occupy Wall Street, les indignés et tout ça, dénonçant le 1% le plus riche, eh bien, il ne fallait surtout pas qu'on pense qu'il fallait, qu qu fallait demander ou 1% le plus riche de euh, mettre son écho dans sa contribution dans le pot commun. Et donc en levant la vanne, euh, en ouvrant les vannes des dettes publiques, en disant vous pouvez vous endetter, euh, ben, les États, même s'il y avait eu une certaine pression de la gauche, et comme tu l'as dit, Renaud, il n'y a pas eu vraiment de, de pression, s'il y avait une pression populaire, peut-être les États auraient pu être amenés à prendre des mesures. D'ailleurs, euh, à un moment donné, Macron, euh, d'autres ont dit, écoutez, euh, il va falloir quand même euh, réguler, notamment du côté des, euh, de, du big pharma, euh, de la production d'équipements médicaux, etc. Donc, on s'est dit, là, il va y avoir un retour des politiques dirigistes de l'État pour répondre à la situation. Et bien, finalement, avec. Le, le calcul, je dirais, de Draghi et de Christine Lagarde et des gouvernements de, de, de cette orientation-là a fonctionné. Finalement, y compris des économistes de gauche ont félicité la Banque centrale européenne et ont dit, euh, ben voilà, on, on abandonne le dogme et, et, et c'est très bien. J'ai compris des amis qui ont, dit, qui ont écrit des choses dans ce genre-là. Je, je pense qu'ils voulaient se rassurer et que ce n'était pas du tout la bonne réaction à avoir. Qu'a fait la Banque centrale européenne Elle a injecté, figurez-vous, près de 2000 milliards d'euros auprès des banques et des grandes entreprises. Comment En achetant des titres de la dette publique et de la dette privée aux banques. Vous savez que les États ne se financent pas auprès de la Banque centrale, les États doivent... Euh, vendent leur titre d'abord à un cartel de banquiers qu'on appelle les primary dealers, qui vont ensuite le revendre sur le marché secondaire à d'autres banques et des fonds d'investissement et c'est seulement après que la banque centrale va intervenir et acheter à ses investisseurs, à ses investisseurs c'est un grand mot évidemment, c'est trop beau, on devrait dire spéculateur et rentier, euh, euh, c'est seulement après coup que la Banque Centrale Européenne va racheter les dettes euh, au secteur privé. Et elle en a racheté pour 2000 milliards entre mars 2020 et le moment où je vous parle. Vous pouvez voir ça sur euh, le site de euh, la Banque Centrale Européenne. Et mois par mois, on a les achats de dettes dans le cadre de deux programmes. Un programme qui s'appelle le Pandemic Emergency Purchase Programme, donc, le, le programme d'achat de dettes euh, lié à la pandémie. Et un, ça, c'est la BCE a acheté dans le cadre de ce programme-là pour 1 350 milliards jusque maintenant. Et elle a continué à acheter dans le cadre d'un vieux programme, le, le PSP, euh, qui avait été lancé dans le cadre du quantitative easing. Et là, elle a acheté pour 500 un peu plus de 500 milliards 550 milliards de dollars, donc grosso modo 2000 milliards, c'est beaucoup. Ça s'ajoute à d'autres achats antérieurs qu'on renouvelle d'ailleurs euh, périodiquement. Donc ce qui fait que la BCE détient grosso modo 25% de la dette des États de la zone euro. 25% de la dette française, euh, j'ai été vérifié sur le site de la BCE, la BCE détient pour 725 milliards d'euros de, de titres publics français et pour 25% de la dette belge, de la dette italienne, de la dette espagnole, etc. Euh, donc là, la BCE a créé de la monnaie. On va dire pour 2000 milliards, pour faire simple. Euh, on lui demandait d'en créer pour pour d'autres choses, mais voilà, elle en a créé et certains ont dit euh, bravo. Euh, et elle a donc utilisé ces 2000 milliards pour acheter des titres de la dette publique principalement, mais aussi des titres de la dette privée, et y compris des produits structurés qu'on appelle ABS, qui, sont, qui ont été au centre de la crise de 2007-2008. Euh, et donc, cet argent a été payé aux banques principalement, aux primary dealers et aux. Euh, pardon, au, sur le marché secondaire de la dot, et à des entreprises, parce que le, la Banque centrale européenne achète aussi des titres de Renault, de Volkswagen, de, de Auchan, de Leroy Merlin, de, de, de différentes entreprises privées, mais principalement des dettes publiques. Alors, qu'est-ce que euh, cet argent qui a été payé par la Banque euh, centrale européenne, à quoi a-t-il servi Est-ce que les banques et les entreprises euh, s'en sont servies pour relancer l'économie, pour augmenter les crédits aux ménages, pour augmenter les crédits aux petites et moyennes entreprises, pour faire des investissements verts, comme le demande Christine Lagarde, pour faire des investissements utiles, productifs, dans d'autres domaines ben Non, euh, c'est très clair. Elles ont spéculé avec cet argent. Et on a vu les marchés des actions repartir à la hausse. Ils n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé qu'au moment où je vous parle. Ils ont atteint un niveau supérieur au niveau de 2007, euh, atteint en 2007, donc avant la précédente crise. Mais ils sont mis, parce que ce n'était pas suffisant, comme ils avaient plein de pognon, ils ont non seulement acheté des actions, ils ont recommencé à acheter des matières premières. Il y a bien sûr une relance de l'économie mondiale et on recommande des matières premières, mais il y a eu spéculation sur des stocks de matières premières, et les matières premières sont reparties à la hausse, comme vous savez, ce qui fait augmenter le produit de l'énergie, d'ailleurs parce que dans les matières premières, il y a euh, les hydrocarbures. Et euh, plus récemment, elles ont spéculé à nouveau à fond sur le marché immobilier, le marché, les prix sur le marché immobilier sont en train d'exploser, en particulier dans certains, dans certains pays. Euh, et elles ont aussi, les banques, racheté beaucoup de dettes publiques. Donc, on leur a, la BCE leur rachète des dettes publiques, mais elle, avec l'argent de la BCE, elle rachète des titres de la dette publique à côté de ce que je viens déjà d'indiquer. Et pourquoi est-ce qu'elle rachètent des titres de la dette publique Parce que ce sont des investissements sûrs et que les banques vont très mal. Euh, on ne vous le dit pas et sûrement Aline va, va en parler, mais elles sont dans une situation critique du point de vue financier et s'il n'y avait pas l'aide de la BCE, ça irait encore plus mal. Mais maintenant, elles cachent, elles maquillent leur situation. Et notamment, acheter de la dette publique, euh, je n'aurai pas le temps de développer, je l'ai expliqué dans, dans plusieurs articles didactiques et dans mon livre « bancocratie les, les règles de la Banque des Règlements Internationaux, qu'on appelle BAL1, BAL2, BAL3, les règles prudentielles euh, euh, concernant l'usage que la banque peut faire de ses fonds propres et l'effet de levier qu'elle peut utiliser, eh bien, les règles sont faites pour que les banques puissent maquiller leur bilan en réduisant le risque réel qu'elles prennent, c'est-à-dire en augmentant artificiellement le ratio entre leurs fonds propres et les engagements qu'elles prennent. Grosso modo, quand vous voyez les tests publiés par les autorités de régulation qui disent que BNP Paribas a un ratio de fonds propres par rapport à ses engagements de l'ordre de 12%, c'est du maquillage de compte. Alors, en réalité les fonds propres de BNP Paribas représentent 4% de ses obligations, de ses engagements. Et idem pour les autres banques, hein, je prends BNP Paribas, mais je pourrais dire Deutsche Bank, la situation est plus grave pour Deutsche Bank par exemple. Euh, et donc, pour les banques privées, acheter de la dette publique, ce n'est pas tellement pour faire un max de pognon, vu que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, sauf quand il s'agit de pays à risque de la zone euro, mais c'est surtout parce que c'est des titres sûrs dans leur bilan qui leur permettent de maquiller leur compte et aussi de faire du chantage aux États, parce que c'est « tu me tiens, je te tiens » par la barbichette entre les États et les banques privées, de dire « si je coule, moi comme banque privée, vous aurez un problème vous-même ». Et donc, euh, je termine, je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé, euh, si vous pouvez me le dire, parce que là, je n'ai pas regardé. Tout va bien, Eric, tu peux, tu peux conclure tranquillement. Euh... D'accord. Donc, euh, je pense qu'il faut se poser des questions très importantes. À quoi servent les nouvelles dettes euh, Les États donc, ont été autorisés à augmenter fortement leurs dettes, comme, comme tu l'as dit, Renaud, la dette française est passée d'un peu moins de… 100% du produit intérieur brut à presque 120% et ça va le dépenser, ça va le dépasser, la dette grecque qui était à 180% du produit intérieur brut est à 210%, la dette italienne est à 150% du produit intérieur brut. Euh, donc on a augmenté les dettes, mais pourquoi faire euh, Est-ce légitime d'augmenter de, la dette publique de cette manière-là il faut se poser la question, on l'augmente, pourquoi faire Si c'est pour payer des centaines de millions de doses de vaccins à Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNTech, à des prix qui représentent 10 fois à 20 fois le coût de production, euh, ben, ce n'est pas légitime. On va vous dire, mais c'est pour acheter des vaccins, c'est pour sauver la population. Oui, mais sauf qu'on pourrait produire les vaccins autrement comme vient de le montrer Public Citizen, dans un document remarquable avec l'aide d'un chercheur de l'Imperial College de, de Londres. Je vais en parler dans un article qui sera publié demain sur le site du CRDTM, les calculs qui sont faits et qui montrent qu'on pourrait produire 3 milliards de vaccins pour moins de 8 milliards de, de dollars. Donc, produire des vaccins pour, disons, 2 euros, 2,5 euros, en, en, en parlant en euros, alors qu'on est en train de les payer, par exemple, pour Pfizer, on les, on, on les achète, la Commission européenne les achète à 22,50 euros, le, le, la dose euh, de, de vaccins COVID de, de Pfizer. Est-ce qu'il est légitime de s'endetter pour faire des cadeaux aux patrons et aux grands actionnaires, parce que c'est ça qui est en train de se passer aussi. Il y a des, grands, des aides aux grandes entreprises. Euh, comme vous savez, des, des entreprises publiques, mais sur des entreprises publiques, Lufthansa a reçu 9 milliards d'euros de la part du gouvernement allemand, et Lufthansa est une entreprise purement privée. Est-ce légitime de faire de la dette publique afin de ne pas taxer les riches Je pose la question d'une manière provocante parce que c'est ça, on fait de la dette publique parce qu'on renonce à financer le budget de l'État d'une autre manière. Et l'autre manière, ce serait de taxer les grandes entreprises pharmaceutiques. Je vous signale, on va dénoncer ça aussi dans la presse, Moderna, qui vend ses vaccins à la Commission européenne à un prix prohibitif, vient de créer en 2020 moderna suisse, basée à Bâle, et tous les paiements de la Commission européenne à la société moderna vont être faits à ces sociétés moderna basées en Suisse, qui ne produit rien du tout, qui juste reçoit les paiements pour y déclarer donc ses revenus et payer le moins d'impôts possible à un des paradis fiscaux de, du continent européen. Euh, et donc... Euh, il faudrait taxer bien sûr euh, le, le Big Pharma, il faudrait taxer les GAFAM, Google, Apple, euh, Zoom, euh, qu'on utilise et qui fait des, des super euh, profits, la, la géniale start-up des, des conférences à distance, euh, et autres Facebook et, et Microsoft, etc. Euh, et j'ajoute, et là un peu en... On, on, aussi pour, pour le débat, est-ce qu'il est légitime de continuer à rembourser la dette détenue par la Banque centrale européenne Est-ce que euh, les, les économistes qui, comme moi, ont signé l'appel pour dire il faut annuler les dettes détenues par la BCE, qui représentent 25 de la dette des États, est-ce qu'il ne serait pas, effectivement, est-ce que ce serait pas tout à fait correct d'éliminer dans le bilan de la Banque centrale, les créances qu'elle détient sur les pays de la zone euro, pour une raison fondamentale hein, et que je suis vraiment heureux de pouvoir en débattre avec Benjamin et, et, et d'autres, les gens qui vont poser des questions, etc. Pour moi, c'est fondamentalement pour retirer un moyen, une arme de chantage aux mains de la BCE, parce que pour le moment, la BCE dit euh, « ok les gars, endettez-vous », mais vous savez parfaitement qu'après l'élection présidentielle en France, on va d'abord voir le résultat des élections en Allemagne en, en, euh, le week-end prochain, mais ce qui est sûr, c'est que Macron, tant qu'il y a la campagne présidentielle en cours, et donc jusque mai 2022, il va faire la pression, au sein de la Commission européenne euh, et de la BCE pour qu'on ne rétablisse pas la discipline financière euh, euh, avant sa réélection. Bon, il espère sa réélection. Après, vous pouvez être absolument certain que le discours sur il faut faire des efforts va revenir lui-même va, va le dire évidemment, je vous apprends rien là-dessus, mais la BCE va intervenir en disant écoutez, on a été très large pendant deux ans, deux ans et demi, maintenant, vous allez nous fournir un programme de réformes structurelles pour des économies structurelles et l'austérité va revenir à très forte dose. Elle pourra faire ça, la BCE, parce qu'elle détiendra 25% de la dette publique européenne. Si entre-temps, on l'a annulée, elle n'aura plus ce moyen de, de pression. Elle pourra encore essayer d'exercer des pressions, mais elle n'aura pas le même un pouvoir de chantage. Donc, pour moi, c'est la raison euh, principale euh, de, de cette proposition que, que j'ai soutenue avec euh, d'autres comme Thomas Piketty, par exemple. Voilà, euh, j'espère que je n'ai pas été trop long et que c'était été... compréhensible tout ce que j'ai avancé. Tu as été impeccable, très compréhensible. Tu as évoqué tout un tas de sujets sur lesquels on pourra revenir. J'invite d'ailleurs les, les gens qui, qui regardent cette visioconférence à poser leurs questions s'ils le souhaitent. Alors L'idéal, ce serait de les poser via le chat, on se charge de les compiler et puis ensuite on les, on les lira aux intervenants. Eric a fait référence à plusieurs choses, il a fait référence à un débat qui a un petit peu déchiré la gauche, notamment en France sur la question de l'annulation des dettes détenues par la, la BCE. Et, euh, et il avance l'argument très intéressant selon lequel si la BCE détient cette dette elle serait en mesure d'exiger des, des mesures d'ajustement structurel d'autres comme Benjamin Lemoine suggèrent que c'est précisément au moment d'accorder cette annulation que la BCE serait en mesure d'exiger des, des, des plans d'ajustement structurel c'est un débat qui est, qui est très épineux, Benjamin est un autre expert de, de cette question-là avant de passer la parole à Aline, je voulais faire une observation qui, est, qui vient à, comment dire, souligner la, la mutation du paysage que l'on observe à l'heure actuelle. Il y a encore quelques années, la BCE et tous les tenants de l'orthodoxie économique comptaient sur les marchés financiers pour euh, euh, imposer aux États une discipline budgétaire, ce qu'on a appelé les critères de Maastricht. En substance, ne pas laisser la dette dépasser les 60% du PIB et le déficit budgétaire, 3%. Et comment est-ce qu'il comptait sur les marchés Eh bien, l'appétit le, des investisseurs, euh, je mets aussi des guillemets au terme d'investisseurs, en hein, des spéculateurs, si, pour reprendre le terme de d'Eric, leur appétit pour la dette de tel ou tel pays, et eh, eh bien, conduisait les taux d'intérêt que le pays devait verser au marché financier pour se financer à fluctuer. Et donc, plus le taux d'intérêt montait, plus le pays était invité. À faire preuve de davantage de, de rigueur dans sa gestion budgétaire. Donc, ça, c'était la logique qui avait présidé pendant une longue, péri pendant une longue période. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les critères de Maastricht ont volé en éclats. Euh, alors, certains disent pour toujours, d'autres suggèrent qu'il faut les renégocier, comme le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, sans suggérer qu'il faut revenir aux chiffres d'antan. Mais ce que l'on observe aussi, c'est qu'en en aidant les États à faire voler les, les critères de Maastricht, la BCE, écrase la question des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on n'observe pas de flambée des taux d'intérêt. Benjamin Lemoine reviendra sur cette question un peu plus tard, mais la flambée des taux d'intérêt nous rappelle un épisode douloureux, celui de la crise des dettes publiques au sein de l'Union européenne, et qui est un épisode antérieur de flambée des dettes, qui avait conduit les États européens, les institutions européennes à exiger des populations européennes des efforts en matière de rigueur. C'est sur cet épisode qu'Aline va intervenir pour nous rappeler un peu quelle avait été la réaction des États européens, avec quelle logique, lorsque la crise des subprimes américaines de 2007-2008 s'était transformée en crise des dettes publiques au sein de l'Union européenne. Aline, je te passe la parole. Oui, Merci. Euh, bien, merci pour, pour l'invitation et pour cette discussion. Euh, J'aimerais d'abord dire une petite chose euh, concernant le, le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire ces dettes publiques qui, qui enflent. C'est qu'il euh, y a eu un travail assez remarquable d'une chercheuse euh, qui est à l'Université de Bristol qui s'appelle Daniela Gabor, euh, qui a depuis des années, qui travaille sur euh, ce qu'on appelle le collatéral. Donc le collatéral, ça a été évoqué par Eric euh, à l'instant ou un petit peu plus tôt dans son intervention. En gros, le collatéral, c'est des titres que détiennent les banques, par exemple des dettes publiques. Ça, c'est un collatéral d'extrêmement bonne qualité et qui leur permet d'aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour continuer à grossir, faire grossir et à financer leur, euh, leur activité notamment leur activité sur les marchés financiers. Le fait qu'on ait un gonflement de la dette publique c'est de la production collatérale en fait pour les banques et en fait c'est comme une matière première du système bancaire actuel et il se trouve que si je ne me trompe pas c'est aujourd'hui ou hier il y a un article qui est paru dans le monde diplomatique de Frédéric Lemaire qui raconte ça et qui s'appuie notamment sur le travail de Daniel Gabor pour, pour, pour développer ça c'est bien raconté c'est assez limpide et ça pour moi est un élément très important parce que c'est une façon de voir aussi l'histoire d'un autre côté c'est à dire du côté de la pression du capital qui va croissant, qui cherche en permanence des débouchés, et qui va créer ses propres débouchés euh, euh, dès que c'est nécessaire. Euh, L'autre chose que je voulais dire avant de revenir sur l'historique, euh, c'est que il me semble, même s'il y a, euh, le, si les verrous des euh, traités euh, de Maastricht et des différentes règles budgétaires euh, de, de l'Union européenne ont effectivement sauté à minima pour l'instant. Euh, il me semble qu'on est moins dans une rupture qu'une continuité, et ça va être un petit peu l'objectif de mon propos, puisque finalement, euh, quand on regarde ce qui s'est produit depuis 2007-2008, ben, c'est juste un renforcement permanent d'une même logique et un système qui cherche tous les moyens imaginables pour se maintenir. Alors, euh, je vais passer rapidement à travers euh, 2007-2008, revenir sur 2011, euh, jusqu'à euh, jusqu la situation d'aujourd'hui qui va nous faire la jonction avec ce que ce que racontait Eric juste avant. Euh, alors, 2007-2008, je vais la faire brève, vous vous rappelez probablement, euh, et si pas, en gros, le scénario était le suivant de très grandes banques avaient euh, lancé. Euh, verser dans des activités euh, risquées, euh, prétendument pas risquées, euh, qui prétendument allaient continuer à rapporter de l'argent, à augmenter en valeur, etc., etc., jusqu'au ciel. Et puis bon, bah, un jour, ouais, effectivement, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, et c'était une évidence euh, que plusieurs d'entre elles avaient anticipé d'ailleurs, sauf qu'elles n'avaient pas du tout les moyens des risques qu'elles prenaient. Et comme elles n'avaient pas du tout les moyens des risques qu'elles prenaient, eh euh, le jour où la bulle euh, puisque c'était une bulle à éclater, euh, plusieurs banques se sont retrouvées en faillite ou euh, au bord de la faillite. Alors la première, on l'a laissé faire faillite, mannes, et puis ensuite, il y a eu les presque faillites. Euh, à ce moment-là, dans les premiers jours, semaines, mois de, de cette crise, on a beaucoup entendu un discours du chaos qui est complètement euh, sclérosant, qui nous disait en gros, euh, soit on sauve ces banques et on mettra le prix qu'il faut, ces banques sont très grandes, euh, les sauver, ça coûte énormément d'argent, mais soit on les sauve, soit tout va s'écrouler. Et alors, le tout va s'écrouler, c'était euh, la grande catastrophe, on n'avait plus de mots pour, pour décrire l'enfer dans lequel on allait se retrouver. Et donc, face à ces euh, deux options, qui sont euh, un peu le choix entre la peste et le choléra, enfin, on ne sait pas trop, euh, eh bien, la, la solution qui a été choisie immédiatement, très rapidement, ça a été d'injecter l'argent nécessaire à maintenir le système financier en place, à éviter en fait la faillite des banques. À ce moment-là, on a découvert la taille de ce système bancaire, la taille des banques individuellement, ces banques qu'on a vite appelées trop grosses pour faire faillite, puisque leur faillite allait générer un chaos inimaginable. Euh, on a découvert aussi leur interconnexion, euh, c'est-à-dire que euh, la faillite de l'une allait entraîner des faillites en chaîne, interconnexion due au fait qu'elles se prêtent entre elles, qu'elles détiennent des titres les unes des autres, euh, et puis également qu'elles s'offrent des garanties mutuelles. Et donc, euh, cette interconnexion du système financier a démontré, euh, a nous a montré, nous a fait découvrir ce que c'était que le risque systémique, c'est-à-dire le fait que dans un réseau où on a différents acteurs de tailles différentes et notamment des grosses qui se constituent un peu comme des nœuds de ce réseau, et bien il suffit qu'il y en ait une qui se casse la figure pour que l'ensemble du système s'écroule ou quasi la totalité du système s'écroule. Donc C'est vraiment un jeu de cartes. On pourrait s'en fiche complètement. C'est une des choses qui a été dit, c'est oui, tout ça est virtuel, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Tout ça n'est pas complètement virtuel puisque nous sommes extrêmement dépendants euh, à ces institutions et notre dépendance ne fait que croître d'ailleurs et elle n'a fait que s'accroître depuis la crise de 2007 et notre dépendance elle commence par le fait qu'on a nos économies dans les banques euh, qu'on a les systèmes de paiement qui fonctionnent euh, et qui sont maintenus et qui sont gérés par les banques privées principalement hein. euh, et donc nous sommes dépendants c'est à dire que si ces banques s'écroulent et eh bien euh, notre système ne fonctionne plus donc il n'y avait pas seulement la finance qui risquait de s'écrouler, il n'y avait pas seulement tout ce, ce jeu de dominos qui risquait de se mettre en route, mais il y avait également la disponibilité de tout ça. Pourquoi est-ce que je raconte ça Parce que c'est un discours du chaos ou ces alternatives infernales dont parle Stengers euh, qui vraiment nous maintient dans des incapacités euh, qui nous coincent complètement et encore aujourd'hui. Alors les sauvetages à ce moment-là, comment euh, ils ont été conduits euh, il y a eu trois modalités de sauvetage, et là j'ai repris les, les montants. Il y a eu trois modalités de sauvetage. Donc il y a eu des injections de capital dans les banques, c'est-à-dire que les États se sont, euh, sont devenus propriétaires des banques, partiellement ou totalement. Il y en a qui sont encore propriétaires des banques. La Belgique, par exemple, est propriétaire de 10% du groupe BNP Paribas et de l'intégralité d'une des plus grandes, belges, de grandes banques belges qui s'appelle Belfus, par exemple. Il euh, y a de telles banques en Grande-Bretagne, en Espagne euh, et ailleurs en Europe. Donc, injection de capital, pour de, vous donner un chiffre, même si on a beaucoup de mal à se représenter, au niveau européen, ça a fait 453 milliards d'euros de, de capital injecté. Euh, rien qu'en France, c'était 25, en Belgique, c'était 21. Donc, on est vraiment sur des montants colossaux. On commence à avoir l'habitude hein, d'entendre des dizaines, des centaines de milliards, mais bon, il n'empêche. Il euh, y a également eu des prêts et euh, différents autres types de, de, de financements euh, apportés par les, par les États. Donc, En tout, on est à peu près à 300 milliards au niveau européen sur ces autres types de financement. Et puis, il y a eu des garanties, euh, des garanties publiques qui ont été mises sur les banques. Et ces garanties, c'est quoi eh bien, C'est les États qui disent, si j euh, qui disent aux investisseurs, aux, aux créanciers des banques, qui leur disent « si jamais ». La banque fait faillite, ne vous inquiétez pas, nous sommes là et nous prendrons en charge euh, le remboursement de, de votre créance. Tout ça, bien entendu, a été financé non pas avec des surplus magiques des caisses publiques, puisqu'il n'y en avait pas, mais ça a bien été financé par de l'endettement. Et c'est pour ça, quand on regarde toutes les courbes des, des États européens, qu'on regarde le taux d'endettement des États européens, on voit des accélérations sur les années 2009, 2010, 2011. Alors, euh, une chose aussi sur ces, sur ces sauvetages, hein, c'est que je tiens à préciser que beaucoup de grandes banques en France, notamment, comme la BNP, comme la Société Générale, comme d'autres, euh, se sont vantées de ne pas avoir eu besoin d'être sauvées, euh, que c'était des banques très sûres, qu'elles étaient très fortes, qu'elles étaient au top, quoi. Mais en fait, euh, les premières qu'on sautait, c'était les maillons faibles, les maillons les plus faibles, euh, et si elles n'avaient pas été sauvées, les autres se pétaient la figure tout autant, puisqu'elles n'avait pas plus de réserves et qu'elle n'était pas plus solide. Donc, euh, finalement, tout ça pour dire qu'au moment de ces sauvetages, on a sauvé quelques banques, mais en fait, c'est tout le système bancaire qui a été sauvé, mais c'est également tout le système financier qui a été sauvé, puisque euh, dans cette interconnexion que je décrivais tout à l'heure, il y a des banques, mais il y a également des fonds d'investissement, des SICAV, euh, des fonds de pension… Euh, des sociétés d'assurance, des fonds souverains. Enfin, il y a tout le monde de, des investisseurs institutionnels, le monde de la finance, le secteur financier dans son entièreté, banque, marché financier et les personnes qui en bénéficient le plus, les personnes qui en profitent le plus, les personnes fortunées qui détiennent du capital, puisque in fine, il y a toujours des individus derrière tout cet argent. Et donc, c'est cet ensemble-là qui a été sauvé. Alors, malgré tout, on était quand même dans une période instable, incertaine, euh, notamment la question, c'était qu'elle allait être suite de cette crise financière qui se continuait par une crise économique, par une crise sociale. Euh, et donc, euh, je ne vais pas revenir dessus euh, longuement, puisque Eric l'a évoqué, dans ce genre de période, euh, les investisseurs cherchent des valeurs refuges, des endroits où ils vont pouvoir mettre leur capital à l'abri. Et parmi ces abris, il y a la dette souveraine, les dettes des États, les dettes publiques, euh, mais il y a également, par exemple, l'immobilier, euh, la terre, et donc tout ça a accompagné euh, la hausse des, des prix de l'immobilier dont on souffre énormément aujourd'hui dans les grandes villes. Euh, alors, pendant cette période-là, du coup, après 2008, 2009, 2010, la demande pour les dettes publiques, elle s'accentue. Ça accentue euh, euh, euh, ce... ce euh, pardon je reviens en arrière, pendant cette période-là, il y a un besoin de la part des investisseurs pour acheter de la dette publique. Donc, il y a une pression, il y a de l'argent facile pour les États. On peut emprunter beaucoup, c'est bon, on arrive à se faire financer pour pas cher, parce qu'il y a des investisseurs qui en veulent. Ça, ça vient s'ajouter aux déficits qui se creusent au niveau des États et qui sont liés au sauvetage à l'impact aussi de la crise financière, devenue crise économique, crise sociale, donc il y a des moindres rentrées fiscales, il y a besoin de plus euh, de soutien public euh, divers et variés pour absorber le choc. Euh, Jusqu'au moment où il y a les premiers doutes qui arrivent sur les dettes publiques. Alors ça a commencé par les pays euh, comme la Grèce, euh, l'Italie… Euh, Portugal, Irlande. l'exemple le plus criant et le plus dramatique ayant été la Grèce. Et à partir de ce moment-là, comme plein de banques avaient de la dette publique dans leur, dans leur bilan, on a commencé à avoir de nouveau des risques de faillite, et donc deuxième faillite, deuxième risque de faillite, deuxième sauvetage. On a eu l'exemple emblématique en France et en Belgique qui a été Dexia. Et c'est à la suite, c'est à ce moment-là en fait, c'est à cette période-là qu'ont été mises en route les politiques non conventionnelles qu'a décrite Eric, qui sont devenus Légion, qui sont devenus en fait le principal outil euh, du moment de euh, création monétaire massive qui utilise euh, les banques pour transmettre toute cette création, euh, création d'argent. Donc, c'est vraiment des flux colossaux de capitaux, de liquidités qui sont ouvert, euh, offerts et déversés par les banques centrales dans le système. Alors, le truc, c'est que bien sûr, bah, même cause, même effet, euh, à partir du moment où on remet de l'argent... Euh, dans un système qui n'a pas été transformé puisque le système financier n'a pas été transformé, il n'a pas été réglementé euh, il n'a pas été contraint euh, donc en gros on remet du capital dans la même machine il va produire la même chose il va produire les mêmes inégalités l'accumulation par, par où ça sort c'est toujours au même endroit quoi. et donc c'est ça qui explique aussi l'augmentation des inégalités euh, le déploiement délirant des multimilliardaires enfin n'en finit pas d'halluciner sur les quantités d'argent que ces gens détiennent. Tout ça, c'est le résultat aussi d'un sauvetage massif, indifférencié, inconditionnel, qui a renforcé des acteurs qui étaient déjà forts et qu'on a refusé de faire payer le coût des crises successives qu'on connaît depuis 2007-2008. Donc, on les a sauvés et donc forcément, ils sont, maintenant, ils sont forts, quoi. Alors, euh, dernière chose que je voudrais, euh, que je voudrais dire, donc c'est euh, je pense que vous l'aurez compris, le système financier, il est sous perfusion depuis toute cette période-là. Euh, ce qui n'est pas inintéressant à rappeler, c'est qu'en 2019, fin 2019, euh, il y avait plein d'articles, et notamment en début janvier euh, 2020, qui se... Euh, Gosset des excellents résultats des bourses, du fait qu'on avait atteint des records historiques, que les dividendes allaient être au plus haut de l'histoire de, des bourses internationales. Enfin, on, ça, les superlatifs ne s'arrêtaient pas. Euh, on était face à cette situation, mais on était aussi à ce moment-là face à une situation d'accumulation délirante de dettes publiques, mais aussi de dettes privées, euh, puisque toute la reprise dans un système capitaliste où les banques sont au centre elle se base sur le crédit, et donc crédit aux particuliers, crédit aux entreprises, et donc on était arrivé à un montant colossal de dettes, tant et si bien que même au FMI il y avait des prévisions de possibles crises financières. Et ce qui est assez délirant, euh, surprenant, consternant, je ne sais pas quel adjectif utiliser, c'est que alors qu'on était arrivé à un moment d'éclatement évident de bulle, à un moment donné, ça allait se péter la figure quand les marchés se sont effondrés à l'annonce la, à de, euh, de l'arrivée la, de du, du virus Covid et du début des, des confinements euh, euh, qu'on a connus, eh bien, euh, des, ces mesures, sont, et, et d'autres encore, se sont accumulées. Et euh, c'est un peu comme s'il n'y avait plus de limites, C'est un peu comme s'il n'y avait plus de limites pour faire tenir ce système, puisque au-delà des... Euh, des masses d'argent qui ont été injectées par les banques centrales. Il y a aussi eu des reports de réglementation financière, des annulations de contraintes sur les banques, etc. Donc, en fait, tout est fait pour absolument éviter une remise en cause de ce système. Je vais m'arrêter là et je continuerai dans la suite de la discussion. Merci, Aline. En dépit de la volonté du système de ne pas se remettre en cause, on envisagera un petit peu plus tard les moyens de faire en sorte que les choses se déroulent autrement, notamment de voir peut-être comment, comment les États pourraient se financer sans se livrer, comme ils le font aujourd'hui, aux au, au, au bons soins des marchés. Euh, J'étais très frappé par la démonstration que tu, tu viens de faire, Aline, de, la, de ce système qui aggrave ces dysfonctionnements à mesure qu'ils tentent de les, de les résorber. J'ai le souvenir d'avoir lu un livre très éclairant de, de l'économiste Bruno Tinen, dans lequel il expliquait que sur le plan macroéconomique, la, la somme de, de l'épargne et la somme des investissements euh, doit être égale. Et à mesure que les inégalités croissent, l'épargne augmente, mais l'état d'économie est tel que les, les entreprises n'investissent pas et que la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens d'investir suffisamment. Donc, il ne reste plus qu'à l'État d'intervenir par le biais de la dette, laquelle, comme tu l'as très bien montré, accroît encore les inégalités et l'épargne des plus riches. Et on voit comment il y a un effet, là aussi, un effet boule de neige, qui est un des mécanismes qui semble caractériser la dette. Alors, tu as aussi montré comment, finalement, il y a moins rupture que continuité, notamment continuité depuis le célèbre discours de Draghi, si je ne me trompe pas, « whatever it takes », lorsque les marchés paniquaient un peu, le président de la BCE de l'époque avait expliqué que la banque centrale interviendrait quoi qu'il en coûte, c'était une façon de, de, déjà d'utiliser le quoi qu'il en coûte. Alors Benjamin, je me tourne vers toi pour voir un petit peu la situation dans laquelle on, on se trouve, qui même si elle est marquée par une forme de continuité, nous invite quand même à mesurer le chemin parcouru depuis, depuis la, la, la conception de la, la Banque centrale européenne qui devait être un, un bastion de, de, de l'orthodoxie. Merci Renaud, merci au CADTM pour cette invitation et merci pour cette question. Et bien sûr, aussi merci à Eric pour avoir remis les pendules à l'heure. C'est quelque chose de très intrigant aussi, en effet, le succès qu'a pu rencontrer ce cadrage de la pandémie comme un choc exogène, qui a été construit, comme Eric l'a très bien dit, comme si c'était un coup de tonnerre dans le ciel bleu, alors que clairement, cette crise, elle est endogène, elle est endogène, elle est totalement structurelle, elle prend racine dans la configuration du capitalisme financier, y compris dans les potentielles solutions qui ont pu être déployées, les hôpitaux débordés, etc., les systèmes de santé débordés. Tout cela est endogène au système capitaliste et austéritaire sur le plan de, de la dépense publique. Et tu l'as très bien dit, hein, ce... ce se saisir de ce renversement de la causalité et de bien comprendre en quoi cette causalité exogène, elle est très utile pour les pouvoirs publics. C'est décisif, je pense, sur un plan citoyen. Et je voudrais juste ajouter à ce que tu as très bien décrit que, de fait, dans la première quinzaine de mars 2020, il faut avoir en tête on n'est pas encore au premier confinement en France, on a failli avoir un crack obligataire, y compris au niveau des émissions de dettes françaises. Ça a tremblé au niveau du Trésor français, et euh, il a été nécessaire d'avoir effectivement cette action bazooka, cette action massive des banques centrales aux États-Unis et dans la zone euro, et en quelque sorte, on avait une crise du système financier qui était là, qui, qui allait advenir, et le Covid a presque constitué une opportunité pour un grand reset. Parce que de fait, la justification politique qu'on souhaiterait, hein, ou qui pourrait être pro-service public ou pro-dépense publique, du quantitative easing euh, et du via, euh, qui servirait le financement des États, elle n'est pas massive. Hein, C'est simplement un effet euh, secondaire. Et je vais citer aussi, euh, j'avais prévu de le faire, comme Alice Daniela Gabor, qui qualifie ce moment, hein, ce moment euh, d'intervention euh, de la BCE comme filet de sécurité massive et garantie, euh, d'usine à garantie du système financier. Elle parle, elle, d'une révolution sans révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on a une, une transformation en quelque sorte, dans les, les modes de financement public, mais qui n'est pas articulé politiquement à ce qui serait un nouveau régime d'idées ou un nouveau mode d'appréhension de la dette publique. Ces rachats massifs par les banques centrales, elles assouplissent les conditions de financement des États, mais seulement en tant qu'effet secondaire et non comme un objectif politique. En quelque sorte, elle, elle le résume ainsi, c'est du Minsky, mais sans Keynes. Du Minsky, pourquoi Pour la stabilisation financière de ce système financier-là que la Banque centrale autorise et sans ken, c'est-à-dire sans économie qui serait vraiment tirée par l'investissement et la demande publique assumée. Et les États sont réduits, en quelque sorte, à un rôle d'usine à garantie de cette financiarisation globalisée autour des valeurs mobilières, des produits dérivés et des marchés monétaires. Alors, pour autant, comme Renaud l'annonce dans sa question, il faut se poser la question de ce que potentiellement peut nourrir cette nouvelle configuration avec des taux négatifs, un quantitative easing qui s'amorce après 2015, et pour cela, effectivement, une comparaison historique est intéressante, et il faut voir en quoi ce contexte actuel il est incomparable avec ce que j'ai pu décrire dans les années 80, 90, le début des années 2000, où on avait à l'inverse une cohérence totale entre la façon dont les États se financent auprès des marchés de capitaux et euh, l'idéologie de la dette qui commence à s'installer dans le débat public avec un moment phare, on va dire, au milieu des années 2000 en France, avec la publication du rapport Pébro, où tout est mis en cohérence, c'est-à-dire qu'on a ce discours qui advient sur les générations futures, euh, le fardeau de la dette, euh, les mesures libérales austéritaires qu'il faut mettre en œuvre pour se préparer aux éventuels chocs de taux, avec évidemment… Euh, on, on n'a pas du tout en tête à l'époque euh, ce euh, changement massif euh, que sera euh, la crise financière de 2008, puis euh, le quantitative easing, puis euh, la pandémie. Donc, à l'époque, hein, dans ces années 80, on avait vraiment cette idée que en empruntant, euh, en prêtant de l'argent aux États, les investisseurs votent. Hein. Ils votent avec leurs pieds, c'est-à-dire euh, en décidant ou non de se rendre aux adjudications. Et le Trésor est suspendu à ces séances de vente aux enchères d'obligations et de bons du Trésor, et du coup doit sans cesse réattester de sa crédibilité et se faire réapprouver par les marchés de capitaux. Et lorsqu'il se rend dans des, dans des animations commerciales à travers le monde où il vend sa dette, eh bien, il ne vend pas seulement son produit de dette, il vend des promesses, des promesses de réformes structurelles, de flexibilisation du travail, d'une inflation contenu, d'une compétitivité du coût du travail, et donc parfois il assume un, un certain taux de chômage, etc., etc. Et donc, il y a l'idée euh, qu'on euh, met en place tout un programme de politique publique aligné sur l'instrument. Et qu'est-ce qu'on voit La configuration actuelle, elle provoque au moins une sorte de décrochage, parce que ce discours-là, euh, il a été à peine suspendu, hein, ce discours austéritaire sur la dette, il est déjà perceptible avec, à peine on avait eu les premiers confinements et donc, disons, la mise sous bulle de l'économie, on avait déjà ces discours sur le retour à la normale va devoir arriver, le business as usual reviendra, ça n'est pas pérenne, ce n'est absolument pas comme ça que fonctionne l'économie. Pourquoi Parce que, clairement, on a un problème de débranchement entre ce discours-là. Et la réalité aujourd'hui du financement des États, qui, comme Renaud l'a très bien rappelé, hein, ces taux d'intérêt, ils sont aujourd'hui quasi administrés. Le refinancement des États européens euh, n'est plus un souci. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là hein Effectivement, non. C'est pas du tout… Euh, le... Il ne faut pas conclure à une perspective, je dirais, rassuriste, où on pourrait se satisfaire euh, de cette configuration. Et d'ailleurs, euh, la chose plus inquiétante, c'est qu'il y a tout un tas de lanceurs d'alerte hein, qui sont déjà en train de travailler le débat public et qui ne se satisfont pas de cette configuration où les taux d'intérêt sont neutralisés. Pourquoi Parce que tout d'abord, lorsqu'on va interroger des banquiers, ils vous disent, bah, depuis le quantitative easing, c'est le calme plat au niveau bancaire, enfin en tout cas au niveau des, des banques qui sont primary dealers, c'est-à-dire qui sont des grossistes de la dette, qui achètent la dette en gros au moment du primaire, c'est-à-dire quand l'État émet, l'État emprunte, et puis il y a les acteurs du primaire sont... Ces grosses banques primary dealers, vous avez la liste sur le site de l'agence France Trésor, ils viennent acheter en gros la dette, puis ensuite, ils doivent la replacer à ce qu'on appelle les clients finaux, hein, donc des sociétés de gestion obligataire, des fonds de pension, des assurances, etc., qui ont de l'épargne à long terme à placer. Et clairement, bah, le métier de primary dealer il est devenu très, en, très ennuyeux, parce qu'il faut mesurer à quel point a été perturbé un hein, des fondamentaux de ce régime néolibéral qui est de dire que les marchés doivent être un ordre de véridiction. C'est un régime qui dit la vérité sur les choses, qui dit la vérité sur la valeur des entités, des entreprises qui doivent vivre ou mourir, mais aussi la vérité des États et de leur valeur. Est-ce que ces États se conforment aux fondamentaux attendus Et clairement, ce régime de sécurisation par le marché secondaire du financement des États pose problème parce qu'il met en péril ce régime de véridiction par le marché. Les créanciers n'ont plus ce droit de vote. Mais comme, comme je vous le disais, tout cela, il euh, n'y a pas de quoi s'en satisfaire puisqu'on voit déjà les forces qui travaillent à, à, euh, à circonscrire ce moment. Et pour cela, ça passe par un cadrage de l'époque qu'on vit. Et là aussi, ça rejoint ce que disait Eric, c'est-à-dire que dès à présent, on a euh, tout un tas d'acteurs du marché, des éditorialistes, etc., qui euh, commencent à nous dire que la parenthèse doit se refermer, que tout cela était acceptable parce que c'était la pandémie, que c'était un événement exogène, inattendu, extraordinaire, mais qu'il faut déjà se préparer à un retour à la normale. Donc, on est quand même, il faut mesurer le, le, le paradoxe de la situation. On est un peu à une situation de, de, de carrefour hein, dans, sur l'ordre de la dette où on peut se saisir en contraire et donc, se saisir de cette sécurisation du financement de l'État pour expliquer que ben non, la nouvelle normale, c'est bien celle-ci, c'est bien une configuration où ce n'est pas des institutions privées qui doivent décider de la valeur des États et qui doivent décider d'un potentiel euh, d'investissement public, d'un potentiel euh, d'investissement dans l'avenir face au désastre écologique avéré. Mais à nouveau, à nouveau j'insiste, hein, il y a bien euh, l'idée qu'on euh, a une forte continuité du néolibéralisme il a été à peine mis dans l'ombre, je dirais, ces derniers temps et il risque fortement, enfin, il est déjà là en quelque sorte. L'opposition à cette configuration est déjà là. Et pour refaire le parallèle avec l'après-Seconde Guerre mondiale, il faut avoir en tête qu'on avait déjà un peu ces deux ordres en concurrence. Au moment où l'État, après la Seconde Guerre mondiale, met en place une socialisation du crédit, une reprise en main quasi intégrale du système monétaire et financier, et du coup neutralise totalement la question du financement de l'État et en euthanasie le capital financier privé, en grande partie sur la question du financement de l'État en tout cas, on a déjà ces forces qui travaillent à dire que certes, ces opérations étaient nécessaires parce qu'on sortait d'un conflit mondial extraordinaire, mais qu'il fallait se préparer à revenir à la normale. Donc on voit bien l'importance des luttes pour définir ce, que, ce en quoi consiste cette normale en quelque sorte. Et donc, de fait, il y a une lutte importante dans tous les cas pour redéfinir le mandat de cette Banque centrale européenne, pour la définanciariser, c'est-à-dire la sortir de son incrustation de culture financière dans laquelle elle est plongée, de faire en sorte que l'État ne soit pas seulement ce fournisseur d'actifs sans risque, parce que j'y reviendrai, mais... Souvent, certains le présentent comme un jeu de donnant-donnant. En quelque sorte, certes, l'État émet cet actif sans risque qui sert de socle à la financiarisation, mais d'un autre côté, il serait gagnant parce qu'il pourrait utiliser cet argent massivement, en se financer à bas coût, il pourrait utiliser cet argent pour financer ses déficits. En fait, on voit bien que ce, cette émission d'actifs sans risque, elle a un coût politique. Hein. certes, elle n'a pas de coût financier, au contraire, le coût financier est diminué grâce à cette configuration, mais il y a un coût politique d'enfermement de l'État réduit à ce rôle de fournir un actif sans risque au marché financier. Et ce n'est pas un lorsque euh, lorsqu'on a une vision un peu plus étendue euh, de ce que doit être une puissance publique qui agit au nom euh, de l'intérêt général. Et en somme, la puissance politique aujourd'hui, elle est réduite à l'état de ECB Watcher, hein, c'est-à-dire que euh, toutes ces, euh, ces euh, propositions, hein, y compris lorsqu'on regarde les trésors, euh, sont alignées sur la façon dont la, la Banque centrale européenne pourra réagir à euh, un, un programme de réforme structurelle ou un programme euh, politique. Et il y a une forte illégitimité des trésors à intervenir. En somme, c'est pour ça que je disais que la configuration, a, le néolibéralisme a simplement été à peine mis dans l'ombre. Par exemple, la distinction entre le financement sur le marché primaire et le marché secondaire, elle est fondamentale. Ça veut dire qu'à tout moment, on pourra réactiver ce dispositif de surveillance des marchés, de chantage des marchés, via l'injonction à se discipliner pour les États lorsqu'ils iront se confronter au marché primaire. Et de ne pas avoir cassé cette frontière entre primaire et secondaire, d'avoir maintenu ce besoin pour les États de passer d'abord par les banques pour se financer, puis ensuite d'être acheté par le secondaire, elle est fondamentale. Et donc, s'il y a des, des, des choses, des combats à mener, elle est sur une monétisation des dettes qui s'accompagnerait d'un discours politique assumé et de rendre définitive cette sécurisation et cette neutralisation des acteurs de marché en tant qu'évaluateurs de la valeur des choses, de la valeur de l'économie et de la, des entités économiques et sociales et de la valeur des États. Voilà, je m'arrête là pour, pour le moment. Merci Benjamin. Tu as encore beaucoup de choses à nous, nous, nous dire, mais peut-être sur la, la, la prochaine question que, que je vais soumettre aux, aux trois intervenants, ce sera la, la, la dernière avant que l'on passe aux, aux questions. Benjamin a beaucoup travaillé sur le circuit du Trésor, c'est-à-dire sur les modalités du financement de l'État français français avant que le recours au marché pour se financer devienne, devienne la norme. La dernière question que euh, je pose aux trois intervenants, je propose que vous interveniez dans l'ordre où vous avez déjà pris la parole, c'est-à-dire Eric, Aline et puis Benjamin, concerne euh, ce, ce dont vient de nous parler Benjamin, c'est-à-dire la, la possible et la probable fermeture de la parenthèse assez singulière que nous, que nous vivons. Je, je, je, je précise qu'à l'heure actuelle, la, la BCE s'autorise à, à ne plus respecter la neutralité de marché à laquelle elle était contrainte, ce qui est un principe assez singulier. Enfin, C'est depuis la, la période dite Covid, c'est-à-dire que jusqu jusque-là, les interventions de la BCE devaient se faire de façon proportionnelle au capital de, chacune des, des, des, de chacun des membres de, de la zone euro au sein de la BCE. Donc, pour intervenir un peu en Grèce, il fallait intervenir beaucoup en Allemagne puisqu'il fallait respecter euh, euh, les principes de, de fonctionnement du marché. Depuis quelque temps, la BCE s'autorise à intervenir davantage dans les pays qui le requièrent. Donc, On voit bien à quel point elle aplatit totalement cette, euh, cette, euh, ce fonctionnement des, des, des marchés, euh, cette boussole des marchés que vient nous décrire euh, Benjamin. Alors évidemment, cette, cette parenthèse, on nous promet qu'elle va se terminer. J'en reviens un instant à la, à la présidentielle française où hier même l'un candidat, des candidats de la, de la droite traditionnelle, Xavier Bertrand, a annoncé que... L'une des raisons pour lesquelles il promettait à la France et aux Français de ne faire qu'un seul mandat s'il était élu, c'est parce qu'il entend sortir ses ciseaux pour amputer la dépense publique et donc et rembourser la dette. Et il sait très bien qu'une telle politique serait tellement impopulaire qu'il ne pourrait pas prétendre à un second, à un second mandat. Il annonce donc d'ores et déjà que la violence de sa politique le conduit à, à dire qu'il n'en ferait qu'un seul. Alors, on nous a parlé de, de révolution sans révolutionnaire, mais ça ne nous empêche pas d'imaginer de, de, de, ce que pourraient faire des révolutionnaires, plus ou, moins, plus ou moins déterminés, pour sortir du chantage à la dette ou sortir pour annuler des dettes, annuler le chantage à la dette, bref, changer les modalités de fonctionnement qui font que, y compris lorsque l'on rencontre une crise liée aux dettes, eh bien, on, on contribue à à aggraver les, les dysfonctionnements qui lui avaient donné euh, naissance Eric, je te passe la parole et puis euh, ensuite Aline tu, euh, tu apporteras les éléments de réponse qui te semblent pertinents et enfin ce sera ton tour Benjamin Très bien ouais, J'ouvre le micro, voilà euh, merci beaucoup oui je pense que c'est là que il doit y avoir une intervention des citoyens, des citoyennes une intervention du peuple euh, mais évidemment la, la description par, euh, à la fois par Renaud et par euh, nos différentes interventions illustre bien cette formule de, du film, d'abord du roman et puis du film Le Guépard où un des protagonistes qui est de l'aristocratie et qui a décidé de se vêtir d'une chemise rouge comme les révolutionnaire de Garibaldi, dit « il faut tout changer pour que rien ne change ». Et donc c'est une phrase qu'on a répétée régulièrement, mais qui a vraiment du sens. Je veux dire, quand Christine Lagarde et Mario Draghi ont signé ensemble une déclaration en mars de l'année passée, publiée comme une sorte d'opinion dans les grands journaux, c'était vraiment de dire ça, il faut tout changer pour que rien ne change. Et rassurez-vous, donc, disait-il en, en catimini aux euh, grands détenteurs de capitaux, ben, rien ne changera. Mais il faut au moins euh, lever, on va dire, euh, certaines euh, contraintes momentanément et de toute manière, ça ne peut que vous être bénéfiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein, parce que, je veux dire, s'il y avait le moindre changement, peut-être qu'on verrait euh, une réduction de, du rythme de croissance des inégalités. Or, ces inégalités ont augmenté. La, la, le manque total de gènes sur l'utilisation de la richesse par Musk ou un autre... Je dis mais moi, je, je m'envole euh, quelques minutes dans la stratosphère euh, pour euh, n'importe quel prix, euh, parce que c'est mon plaisir, pendant que euh, des centaines de millions de personnes ou des milliards euh, vivent une situation euh, dramatique, bon, ben, indique bien euh, là, le, le sang gêne total par rapport à, à, nous, à où nous en sommes rendus. Et donc, il va y avoir effectivement une fermeture de la parenthèse. Pour moi, il faudrait, avant la fermeture de la parenthèse, essayer de faire passer une série de choses et peut-être mettre le pied, évidemment, pour empêcher que simplement on ne referme la porte pour passer à, au, à, au retour exact à la situation antérieure. Et donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut être lanceur d'alerte. Il faut dire, il faut auditer les dettes. Il faut euh, voir à quoi ces nouvelles dettes sont en train de servir. Euh, donc, qu'est-ce qui est fait avec l'argent qui est dépensé grâce à ces nouvelles dettes Ça, c'est fondamental. Euh, donc quel est l'objet poursuivi par l'endettement et qu'est-ce que dans l'objet poursuivi il y a aussi qu'est-ce qu'on évite de faire, ce que je disais tout à l'heure, démontrer qu'il y a une accumulation de richesses d'un côté, dénoncer les inégalités mais montrer très clairement les montants accumulés en termes de profit par une série de sociétés, les GAFAM, le Big Pharma, les banques qui euh, accumulent des bénéfices, même, c'est quand même extraordinaire, il, y a, il y a pas tôt, le taux d'intérêt est quasiment nul, mais elles accumulent des bénéfices, comment ça se fait ça Comment ça se fait que le cours de leurs actions remonte Donc, euh, essayer de lever le voile, sur le processus qui est en cours, euh, euh, où, alors qu'on nous dit ne regardez pas euh, à quoi servent les nouvelles sommes euh, accumulées en termes de dettes, ne regardez pas à quoi ça sert, parce que écoutez, ça sert à l'intérêt général, ça sert à, à combattre la pandémie, alors que non, nous, il faut dire. Euh, non, non, non, on veut observer exactement à quoi ça sert et pouvoir prendre des exemples très précis pour dire, ben là, non, c'est très clair, c'est un exemple très clair. Quand on dit aux gens que la Commission européenne et les différents États payent aux fournisseurs de vaccins 10 fois ou 20 fois le prix de, du coût de production, quand on montre aussi que ce Big Pharma utilise de la recherche publique et donc que finalement les dépenses, elles ne les ont pas faites, que là, vous, vous connaissez, moi j'ai donné je sais combien de fois des, des exposés pour dire il faut euh, s'en prendre au Big Pharma, et j'avais invariablement la, une intervention dans la salle, dans l'auditoire pour dire euh, oui mais écoutez, il faut qu'ils puissent faire de la recherche-développement. Or toute la recherche-développement soit elle a été faite par le public, soit elle a été financée par le public, leur recherche-développement. Et donc ça, il faut vraiment le, le démontrer. Donc il faut par, par exemple que des gens qui, comme nous, ont travaillé sur une, une, un segment de la dette et certaines dépenses de dette pour les dénoncer, mais qu'on tourne bien le, le projecteur vers ce qui est en train de se passer, donc comment la pandémie est combattue, et donc, les cadeaux mirifiques qui sont faits au Big Pharma euh, et aux GAFAM pour dire, écoutez, là, euh, trop, c'est trop. Donc, ça, c'est très important. Et il y a bien sûr euh, aussi les autres éléments hein, d'injustice. Euh, moins de 2% de la population africaine a été vaccinée et on va dépasser 60% de la population des, des pays riches et on va nous dire, il faut une troisième dose. et donc euh, le Big Pharma va avoir une rente permanente parce qu'ils vont nous dire après, après la troisième dose, il faut une dose de rappel chaque année. Et comme les brevets, s'ils ne sont pas levés, ont une durée de 20 ans, ça fait une rente pendant 20 ans, mais avec donc du 500% de profit ou du 1000% de profit par rapport au coût de production. Vous imaginez ce que… Euh, ce que, ça, ce que ça représente. Donc là, je pense qu'on a en même temps euh, une occasion assez extraordinaire de démontrer à euh, beaucoup de gens l'injustice euh, du système et effectivement euh, parler de tout changer pour que réellement tout change, exactement le contraire de la phrase prononcée par cet aristocrate du de, de Képar, il faut tout changer pour répondre aux problèmes de la crise écologique, climatique, de la montée des inégalités de toute une série euh, d'autres aspects. Et pour et faire est -ce ça… Est-ce que je peux oui t'interrompre -ce, -ce sur, ce, sur cette belle perspective, pour, changer, pour que tout change, de, simplement pour donner la parole à Benjamin Oui, bien sûr. Dis, il nous avait prévenu ah, qu'il bah, doit, doit nous quitter à, à 20h, et tu pourras naturellement reprendre hey, Je suis désolé Benjamin, non, non, non, non, ça m'a échappé. Ce non, non c'est moi, moi qui, me, qui vous présente mes excuses de, de devoir partir plus tôt, parce que c'est hyper intéressant et… Et je serais bien resté. Et donc, excuse-moi, du coup, Eric, de, de t'interrompre. Et moi, je, je pense que euh, une des premières luttes, c'est de, de prendre acte, nous, de l'avancée hein, dans le débat public qui a été réalisé, et notamment le CAdTEm il contribue depuis très longtemps, que ce soit pour les pays avancés comme les, les pays du Sud global, hein, les avancées intellectuelles de l'ensemble de la population vis-à-vis -vis de phénomènes qui, qui ne nous échappent plus, hein, qui vraiment aujourd'hui, euh, que ce soit via la MMT, via tout un tas de, de mécanismes, il y a une prise de conscience citoyenne euh, d'un débat qui a été trop longtemps volé, hein, qui a été trop longtemps euh, accaparé par euh, pas seulement des acteurs privés, mais aussi une forme de, de technocratie financière euh, publique. Et, et, euh, et par exemple, on pourrait simplement aller affirmer que bah, la normale pour le financement des états, c'est ça. C'est effectivement un financement qui ne se soumet pas à une évaluation privée et que les marchés ne sont pas une instance de véridiction. Et donc, il y aura un moyen très simple, ce serait par exemple de dire vous bénéficiez d'un actif sans risque, et eh bien on vous le fait payer, c'est-à-dire que ce collatéral sans risque, le fait que vous puissiez placer en haut de la pyramide, ce eh sera un coût pour vous et non pour l'État. Et ça, c'est des choses qu'on connaît un peu avec les taux négatifs, mais qu'on pourrait tout à fait pérenniser et puis avoir des formes de taxation aussi du capital. Il faut savoir que la Banque centrale européenne avait été un, avait une institution qui avait fait de grands plaidoyers pour empêcher des formes de taxation des transactions financières. Et là encore, on voit le problème de, de, de ce pouvoir excessif dont bénéficie cette institution technocratique. Donc, on vous fait payer le fait que vous bénéficiez de cet actif sans risque. Euh, ça passerait aussi par une reprise en main bah, euh, du, système bancaire, euh, du système bancaire et financier, d'assumer euh, que le métier de banquier est ennuyeux, euh, que c'est le calme-plat, qu'il n'y euh, a pas de spread, d'écart de taux euh, euh, fulgurant euh, ou spectaculaire entre les États, et puis aussi bah, de tuer dans l'œuf euh, l'émergence d'un marché obligataire, d'un marché de la dette, en faisant, un fléchage du crédit et une socialisation du crédit. C'est des choses qu'on trouve dans les, dans les programmes politiques maintenant depuis une bonne dizaine d'années et qui s'inspirent de cette configuration d'après-guerre où il faut le rappeler, même aux États-Unis, on avait Henry Morgento, le secrétaire des États-Unis, le secrétaire du Trésor étatsunien, qui disait que bah, maintenant on allait déplacer les centres financiers depuis Wall Street et la City vers. Euh, vers le trésor américain et, en somme, de passer de centres financiers privés à de centres financiers véritablement publics. Et pour ça, il y, y a tout un tas de solutions aussi. Il y a, par exemple, aussi sortir de l'idée que le financement de l'État, il obéit à des logiques strictement marchandes et compris strictement en termes d'intérêts financiers. Et typiquement, l'argument que ne cesse de rétorquer le trésor à cela, c'est de dire bah, « OK, si on fait un emprunt auprès des populations », ça coûtera plus cher, certes, mais ça coûtera peut-être plus cher, mais le coût politique sera peut-être moins important, c'est-à-dire de ravoir, quand on a une forme de dette, sachant qu'on l'aura minorée, hein, on aura d'abord un financement monétaire totalement, enfin, qui sera en position de suprématie, quand on aura de la dette, elle sera éventuellement citoyenne, domestique, dans le cadre, et si elle a un coût, au moins, elle sera auprès... De, de, de citoyens euh, qui, auront été en quelque, qui choisiront en quelque sorte euh, sur des motifs non financiers. Euh, et donc, voilà, le, le, le deuxième élément important, c'est effectivement de brancher aujourd'hui cet instrument de financement massif et de refinancement par les banques centrales, de le brancher à un programme politique en quelque sorte. Aujourd'hui, si on avait des gouvernements interventionnistes, si on avait des gouvernements qui avaient une haute idée des services publics, eh bien, on pourrait tout à fait utiliser cet argent et le redéployer dans des programmes d'investissement public et sociaux massifs. Donc, il faut brancher cet instrument du crédit, cet instrument sécurisé du crédit public à des formes de planification écologique. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe, en fait, on a des formes de planification aujourd'hui, mais c'est des planifications budgétaires et austéritaires. Et la commission Arthuis en France, qui s'est réunie, réfléchissait déjà à la création d'instances indépendantes, y compris indépendantes du Parlement, et qui verraient avoir des programmes pluriannuels sur plusieurs années de contrôle et de verrouillage de la dépense publique. Et donc, il faut rétorquer à cela que ben non, on aura une planification monétaire, une planification du crédit au service de la transition écologique et au service du redressement social du pays. Voilà, il y a des étapes, disons, modérées pour y arriver aussi. Par exemple, il y a des propositions très intéressantes qui veulent reprendre en main les banques centrales européennes et instaurer, par exemple, l'équivalent du Conseil national du crédit qu'on avait à l'après-guerre, c'est-à-dire de dire que le peuple, les citoyens et les représentants de l'économie, mais au sens pluriel, pas seulement l'économie financiarisée, ont leur voix au chapitre sur l'orientation du crédit dans l'économie. Et on pourrait plaider pour ces instances démocratiques de fléchage du crédit qui décideraient des secteurs stratégiques dans lesquels l'argent devrait être versé et pas seulement pour alimenter donc les bulles de la financiarisation qui nous emmènerait à la prochaine crise. Voilà, je, je m'arrête là pour l'instant et je vous, je vous repasse la parole. Et désolé, je vais, je vais rester encore un peu à écouter et, et pardon de vous quitter. Et merci encore de, de ce débat. Merci, merci Benjamin, bon vent quand tu devras nous quitter. À bientôt. Aline, je te laisse la parole. Avec le micro, c'est mieux. Merci. <rire> euh, bon. Déjà, oui, effectivement, le discours de l'austérité, il revient déjà, en fait. Euh, je ne sais pas si j'ai pas fait attention dernièrement en France, mais euh, en Belgique, ça y est, c'est parti, depuis une semaine. Il euh, y a une, alors, une, une, une, une, une secrétaire d'État euh, au budget qui a annoncé qu'il euh, faudrait réduire la, le déficit de 3 milliards. Donc les hostilités sont lancées euh, et la parenthèse dont vous parliez tout à l'heure, oui, elle va se re refermer aussi. Et il me semble qu'il y a une chose qu'il faut pas, euh, enfin qu'on qu doit garder en tête et qui moi j'avoue me, me hante pas mal, c'est qu'on est à la merci d'une hausse des taux, même une toute petite hausse des taux. Euh, et ça, c'est euh, pour moi, une, vraiment des limites à euh, prôner une augmentation l'endettement public, c'est au-delà au du fait que qu'il la détient, etc. Enfin, voilà, on, on a vu dans l'histoire que la hausse des taux, c'est de nature à euh, retourner complètement une, une situation ou la durcir. L'autre chose que je voulais dire, c'est que il euh, y a. Euh, Plusieurs façons de faire. Saline, ah, oui. Le son passe très mal. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une interférence. Euh, ah, merci de me le mentionner. Mais ça doit être très difficile pour les interprètes parce qu'ils ont. Il y a une friture dans. Est-ce que ça va mieux comme ça Ah oui. Oui, je parfait. pense que c'est oui, parce que je gigote trop et que mon micro frottait sur mon foulard. Je ah oui, ben c'est une bêtise oui. comme ça. Pardon clair. du coup. Euh, bon, c'est pas grave, je ne vais, vais pas reprendre là-dessus. Il euh, euh, y a une autre chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites qui touchent à la fois les politiques de la Banque centrale, qui touchent les banques elles-mêmes, qui touchent les politiques publiques. Euh, mais c'est vrai que la Banque centrale européenne, c'est très très loin de nous, il n'y a pas grand-chose de moins accessible que la Banque centrale et de moins démocratique que la Banque centrale. Euh, pour ce qui est de l'État ben, on voit qu'il euh, y a de la, une crispation autoritaire des pouvoirs un petit peu partout donc confier plein de choses se reposer sur l'État aujourd'hui ben, ça pose des questions quand même euh, et euh, je serais heureuse de discuter des possibilités euh, qui concernent le secteur bancaire lui-même puisqu'il y en a euh, par exemple euh, ce qui se passerait euh, en cas de faillite bancaire, euh, si euh, un État rachète une banque, eh bien, il est tout à fait envisageable pour un État de racheter une banque en faillite à un euro symbolique. Enfin, c'est une banque qui ne vaut plus rien. Ça s'est produit d'ailleurs entre des acteurs privés. Euh, mais ensuite, une fois qu'on a cette banque, bah, qu'est-ce qu'on fait Et c'est donc pour ça que euh, je voudrais en venir à euh, deux points euh, qui, à mon sens, sont vraiment essentiel à penser à l'intérieur des mouvements sociaux, à l'intérieur des mouvements syndicaux. Euh, le premier, c'est euh, un objectif qui pour moi est absolument essentiel, c'est de réduire nos dépendances, réduire notre dépendance au marché financier, réduire notre dépendance à tout ce qui euh, touche à <coughs> l'accumulation de capital. Je prendrai juste un exemple à ce stade, les retraites. Quand on a un système qui fonctionne sur base de cotisations prélevées sur le travail, qui rentre dans des caisses, qui ensuite paye les retraites, on a un montant qui est mis dans la caisse et qui immédiatement va être versé à une personne qui reçoit sa retraite. Pardon. Si par contre, on rentre dans un système par capitalisation, pour tout un tas de raisons, parce qu'on nous fait peur sur la disparition de la sécurité sociale qui se fait attaquer de toutes parts, euh, parce qu'on nous explique qu'on vieillit trop, il y a plein d'explications autres sur le fait du, du, de, de la pression qui pèse sur la sécurité sociale, mais bref. Il n'empêche qu'on va vers des retraites par capitalisation. La retraite par capitalisation, ce n'est pas un montant de cotisation qui part du côté de la personne qui a besoin d'une retraite, c'est un montant, tous les mois, qui s'additionne. Et on empile, et on empile, et on empile. Et cette masse-là, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Elle va sur les marchés financiers. Et ça, ça augmente la masse d'argent qui tourne sur les marchés financiers. Ça augmente la demande pour des produits financiers. Ça augmente donc les prix il y a un besoin, en fait, pour que ce truc continue de tourner toujours et encore plus, il y a besoin d'embrigader un maximum de gens dedans. Et ce projet-là, quand on voyait les luttes contre les réformes des retraites en France juste avant le confinement, mais c'était magnifique et c'était vraiment l'endroit où les luttes doivent se passer, les caisses de sécurité sociale, retraite, chômage, santé, Regagner cet espace-là, c'est nous donner la possibilité de réduire nos dépendances par rapport au marché financier. Et pourquoi est-ce que c'est si important à mon sens C'est qu'à partir du moment où on est dépendant, on devient complice et on en vient à défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres. On en vient à ne pas souhaiter que euh, les pertes des banques soient portées par ses créanciers. Parce que les créanciers, c'est un peu nous. On est un peu créancier de tout ce bazar parce que euh, quelques-six caves euh, héritées de, de la tante machin ou parce qu'un euh, fonds euh, fond de pension, une épargne pension euh, collectée sur le côté pour s'assurer euh, pour les vieux jours, etc., etc. Et alors, au moment où on envisage d'autres solutions en cas de faillite bancaire, eh bien, c'est plus possible, on est coincé, on est encore plus coincé. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette nécessité absolue de réduire nos dépendances pour pouvoir euh, redevenir des sujets politiques. en fait. Et la deuxième chose, euh, c'est la nécessité, euh, puisque on parlait, euh, je ne sais, je crois que c'est Eric qui parlait de neutraliser les marchés, euh, ou, ou Renault, neutraliser les marchés, pour moi, ça passe par baisser la pression des marchés il faut arrêter d'ajouter de l'argent, du capital dans les marchés. Donc, ça, il y a la part sociale du, du capital, euh, so de, qui vient de, de, de la population, en fait, qui se fait embrigader. Mais il y a aussi, bien sûr, la création monétaire, sur laquelle on a quand même assez peu de prises, mais on essaye. Euh, mais il y a aussi la nécessité de reconnaître qu'on a entre nos mains des possibilités de détruire du capital. C'est-à-dire de... Euh, ne pas euh, continuer d'alimenter la machine. Euh, je, je, je pense que c'est utile de voir euh, le non-remboursement de dette comme de la destruction de capital. Pourquoi Parce que quand on ne réduit, rembourse pas une dette, on réduit le montant qui tourne sur les marchés, qui cherche des débouchés, et on réduit la pression. La pression sur les gens, sur le travail, sur les corps, sur les écosystèmes, on réduit la pression. Et, et donc, euh, alors… Comment, comment on fait ça bon, euh, Déjà, je crois qu'il faut vraiment partir, on, on a la nécessité de partir de ce qui nous touche, euh, de ce qui compte, de ce qui importe pour nous, de ce qui nous pèse aussi. Euh, par exemple, le logement, euh, c'est une des premières dépenses euh, pour beaucoup de ménages. Euh, et le logement, quand on est locataire sur le marché privé, c'est quoi c'est jusqu'à la moitié de notre temps de travail qu'on va aller verser à un propriétaire qui accumule. Et donc, il y a un flux comme ça, permanent, qui ne s'est pas arrêté pendant le confinement d'ailleurs. Il y a une chose qui s'est passée par contre, c'est que par exemple à Bruxelles, ici, on a eu euh, des aides publiques pour les ménages précaires pour qu'ils payent leur loyer. Il y a eu un, un montant de 200 et quelques euros qui a été donné par le, la région de Bruxelles aux habitants pour qu'ils puissent payer leur loyer. Il ben, n'y avait qu'à le donner directement au propriétaire, hein. c'était la même chose. En fait, il s'agit vraiment d'annuler des flux, de réduire certains flux pour arrêter cet accaparement, cette confiscation, et arrêter aussi l'accumulation et baisser la pression. Euh, voilà, et ben, pour conclure je, je, ce, ce point-là, je pense que c'est vraiment important qu'on… On, et Je ne suis vraiment pas du tout la première à le dire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus de euh, changer de disque et changer de récit quoi, et s'autoriser à penser euh, non pas à partir de ce qui existe, mais à partir de ce dont on a besoin avec cet objectif d'être moins dépendant et de détruire du capital pour baisser la pression. Merci Aline, euh, merci Eric, euh, Benjamin nous, nous a quittés donc comme convenu. Je vous propose qu'on en vienne rapidement aux questions que nous ont laissées. Il y a pas mal de questions, je vais en lire quelques-unes. Je vous invite à répondre, Aline, euh, Eric, euh, dans l'ordre que vous souhaitez. Je, je vais vous livrer trois questions et puis euh, euh, je ferai une deuxième salle s'il nous reste un, un petit peu de temps et on a encore 20 minutes avant la, la, la, la clôture de nos échanges. Alors, première question. Quelle autorité pourrait interdire la spéculation Y a-t-il des précédents Deuxième question. Serait-il possible, sans modifier l'article 123 du traité de Lisbonne, serait-il donc possible, sans modification des traités, d'effectuer une monétisation directe par la BCE Dettes perpétuelles, dette, euh, obligations émises par la Banque européenne d'investissement euh, bon. Création d'un organe similaire au Conseil national du crédit. Dernière question, elles sont toutes importantes, hein, mais je, je, je vous les livre. Dernière question, il existe une, une effervescence assez importante aux États-Unis pour la création de banques publiques, qui restent néanmoins dans le système monétaire actuel. Est-ce qu'il est y a là, selon vous, une solution intermédiaire et réaliste à mettre en place en Europe également Eric, est-ce que tu veux commencer? Euh, oui. Alors, en fait, là. La... Ah, je ne sais pas si mon micro, si, il est, il est ouvert. C'est bon, Eric. Euh, en fait, euh, jusque. Ça dépend des pays hein, dans... du continent européen, mais jusque dans les années 1870, euh, la spéculation était interdite par la loi. Et les capitalistes spéculateurs ont convaincu les législateurs, on était encore avec le vote censitaire à l'époque, euh, d'abandonner l'interdiction de la spéculation. Donc, euh, euh, il s'agirait, donc puisqu'on me demande, la question c'était, est-ce qu'on peut, par quel moyen interdire la spéculation ben, On peut interdire la spéculation. Par voie légale, une loi peut dire qu'un actif, un bien, ne peut pas être acquis en vue, euh, en vue de le revendre euh, au meilleur prix, qu'un bien est acquis pour son usage et que c'est la valeur d'usage qui est clé. Si on acquiert un logement, c'est pour y vivre, c'est pas pour un, avoir un rendement. Si on acquiert une quantité de pétrole, c'est parce qu'elle va être consommée, une, telle ou telle. Donc, c'est pas très compliqué de définir comment interdire la spéculation et de le faire par voie légale. Donc, ça c'est la première réponse. Deuxièmement, est-ce que c'est possible d'aller à l'encontre des traités Bon, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, quand elle a jugé que la situation était extraordinaire, n'a pas respecté elle-même les traités. Donc, euh, c'est déjà arrivé et les traités actuels, leur application sont, euh, est suspendue. Mais de toute manière, moi je suis pas pour, euh, dans ce cas-là, être euh, docile, je suis de toute manière. S'il y avait une opposition à ce qu'un gouvernement prenne une initiative qui consiste à demander à sa banque centrale, à la Banque de France ou à la Banque de Belgique, de, le, de financer ses dépenses, euh, ben voilà, il faut désobéir au traité. Et... Et le problème sera du côté de la Commission européenne. Vous avez déjà bien vu, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, la négociation entre la Grande-Bretagne et la Commission européenne sur le Brexit. Qui est-ce qui a plié Boris Johnson Je n'ai aucune sympathie pour Boris Johnson, hein mais c'est la Commission européenne qui constamment a été à la recherche de concessions pour arriver à un accord. Je veux dire, à partir du moment où un pays euh, s'oppose, désobéit, etc., le problème, il est du côté de la Commission européenne. Et, et comme il y a des, des arguments, une quantité très importante d'arguments pour faire des choses qui sont contradictoires, contraires au traité, il y a toute la légitimité pour le faire. Alors, sur les banques publiques, je suppose qu'Aline va, va répondre parce que, par exemple, dans un pays voisin de la France et la Belgique, qui s'appelle l'Allemagne. Euh, la moitié des, du secteur bancaire est encore public. Et Vous vous baladez dans, en Allemagne, dans n'importe quel patelin un peu significatif, il y a ce qui s'appelle une Sparkasse, une caisse d'épargne, qui est publique. Vous allez dans un paradis fiscal qui est le Grand-Duché de Luxembourg et vous allez voir euh, caisse d'épargne et de dépôt de l'État luxembourgeois. Euh, donc, vous avez des pays dans l'Union européenne où il y a des banques publiques et où ça marche euh, très bien. Ceci dit, moi, je suis pour la socialisation de tout le secteur bancaire parce que je suis pour exploser BNP Paribas, Crédit Agricole euh, et la Société Générale, et exploser dans le sens de les, les faire réatterrir euh, via un service public en agence locale, dans le, en, les hameaux et les bourgades, toutes les bourgades, toutes les municipalités de France et les mettre au service de la population. Voilà, j'ai terminé. Merci. Alors, on a le temps pour d'autres questions. Bah, je vais juste Après. rajouter, si tu permets, Renaud, deux, trois mots sur le, sur le sujet banque publique, socialisation des banques. Bien entendu. Déjà mentionné qu'avec bah, le CADTM, on a euh, sorti un numéro des Autres voies de la planète, l'AVP, qui est le journal du CADTM, euh, sur la socialisation des banques, qui est donc un document complet avec plusieurs articles, euh, dont des articles d'Eric et de moi-même, euh, euh, pour défendre l'idée, expliquer, développer l'idée d'une socialisation des banques. Euh, en tout cas, je trouve très intéressant, effectivement, ça, ça, ça me fait du bien ce rappel sur l'effervescence aux États-Unis sur les banques publiques parce que euh, j'y ai pu rejeter d'œil depuis un petit moment. Il euh, y a effectivement pas mal de productions il euh, y a une chose euh, moi qui m'interroge, et de nouveau j'en reviens au récit, c'est que par exemple en Allemagne, où il y a effectivement beaucoup de banques publiques, il y a aussi beaucoup de banques euh, coopératives, mais comme en Angleterre ou aux États-Unis, il y a un déficit d'attractivité de, de l'idée de banque publique. Il y a comme un truc... Euh, euh, poussiéreux, une idée, une, ça, ça, ça renvoie à des idées d'un truc qui va pas, qui est, dont on, qui est pas désirable. Et donc je crois qu'il faut qu'on travaille, euh, qu'on arrive dans nos, dans nos récits à, à, à travailler la, en quoi est-ce que c'est désirable, quoi. C'est Ce, euh, pas, euh, pas juste une idée, ça peut être vraiment chouette, en fait, ça peut être vraiment bien, ça peut être un vrai progrès. Euh, et je crois que c'est Benjamin qui évoquait tout à l'heure la direction du crédit, euh, clairement moi ça me rend dingue de voir les montants dont on parle dont, euh, avec lesquels on s'endette pour financer les plans de relance alors que qu'on a sous la main des banques qui ont des dizaines et des centaines de milliards d'encours de, de crédit et que si ces crédits étaient redirigés dans une direction un petit peu moins débile et destructrice et eh bien peut-être on ferait un petit peu de progrès quoi. et donc euh, le, la question c'est on n'a pas prise où on ne se donne pas les moyens d'avoir prise sur ces banques puisque ce sont des institutions privées qui n'ont pas du tout pour objectif euh, le mieux-être de la population et de la planète en général. Euh, et donc, euh, à moins d'être propriétaire et à la manœuvre avec une mission d'intérêt public, avec euh, des, euh, euh, des objectifs clairement définis par la population, une gouvernance, euh, ce, que, ce à quoi peut ressembler une socialisation, à moins de ça, euh, c'est vrai qu'on a une prise qui est, qui est quand même vachement limitée sur, euh, sur ces institutions, donc euh, oui ça a su cette histoire des banques publiques, et il y a une autre chose c'est que euh, il y a encore des banques qui appartiennent aux états en Europe euh, j'ai évoqué Belfus tout à l'heure c'est une des plus grosses banques en Belgique elle appartient à l'état belge, alors on pourrait dire super, c'est chouette, on arrive à faire des trucs en fait non, parce que la, la Belgique gère cette banque comme une participation financière et laisse son management gérer la banque euh, avec euh, les mêmes logiques que n'importe quelle banque privée, parce que le programme de cette banque n'a pas été transformé. Euh, et et c'est le cas dans… Voilà, mais je, je, je me souviens d'un moment moi, qui m'avait frappé où une militante m'avait dit « oui, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de me battre pour que ce truc soit à nous, c'est dégueulasse les banques ». Et donc, je pense qu'il a, y a vraiment un travail à faire pour réussir à… Je ne sais pas trop comment, je, sais, je, je suis en recherche avec d'autres gens pour euh, savoir comment est-ce qu'on peut défendre cette idée et la rendre désirable que les banques soient euh, à nous et qu'on maîtrise cet outil très, tellement puissant qu'est le crédit et qu'on soit euh, avec des moyens de paiement qui sont un peu comme les rails de chemin de fer. C'est le truc de base dont tout le monde a besoin et, et c'est commun. suggère en fait que nos adversaires politiques non contents de s'accaparer la production de richesse, se sont aussi accaparés des concepts comme celui de banque et qu'ils ont fait en sorte que chacun ne conçoive la banque que, que comme celle des, des banquiers qui ont mis l'économie par terre en 2008. Or, il est tout à fait possible qu'une société qui corresponde davantage au monde dans lequel on a envie de vivre ait besoin d'établissements bancaires qui ne soient pas des hauts lieux de la spéculation et de reproduction des, des inégalités en fait. Euh, ben, poursuivons les, les questions je vous invite à, à essayer de dessiner un petit peu un, un monde qui fonctionnerait autrement et surtout des, des moyens de, de, de prendre prise sur ce qui nous échappe aussi souvent notamment la finance de l'ombre euh, alors le, la personne qui pose la question suggère qu'elle correspond à environ 30 fois le PIB mondial je ne suis pas en mesure de, de, de, de valider ce chiffre ça semble euh, plausible elle échappe au contrôle des États, il ne s'agit pas de sociétés commerciales, qu'est-ce qu'on peut faire contre elle On vous invite aussi à, à, à évoquer l'Islande, si vous le pouvez, qui s'est illustrée dans sa gestion de la crise de 2008. On sait que les responsables de la crise locale ont été poursuivis en justice. Alors, est-ce que ce pays a réagi différemment depuis mars 2020 et la crise de Covid et euh, puisque ça sera sans doute la dernière salve de questions je vous livre celle-ci qui est assez générale comment changer le rapport de force infernal et mortifère si nous la gauche radicale n'arrivons pas au pouvoir et permettre ainsi le dépassement progressif du mode de production capitaliste dépassement nécessaire pour notre survie alors vaste programme j'espère que vous avez la réponse parce que c'est une question qui me taraude aussi je vous laisse la parole. Donc Peut-être Aline veut commencer C'est comme on veut. Non, vas-y, Alex, je t'en prie. Ok. Shadow banking, ça a beau... Ça échappe au contrôle des États parce que les États ont décidé que ça leur échappait. Je veux dire, ce n'est pas du tout compliqué de fixer une législation qui interdise à toute société qui prétend avoir une licence bancaire, d'avoir quelques véhicules, on appelle ça des véhicules, hein, des, des, des filiales, que ce soit liées à des activités de la Banque de Londres. Euh, et, donc il y a moyen, c'est vraiment pas compliqué de définir ce qu'on ne veut pas, et de, au travers d'une loi, l'interdire, et en l'interdisant de dire tout contrevenant, par exemple c'est si une banque, parce que le, la banque de l'ombre, la finance de l'ombre, c'est l'ombre de la banque, hein. ce pas euh, des choses complètement séparées, c'est des créations systématiques par les banques elles-mêmes, de leur propre ombre donc si vous dites aux banques que toute leur activité de l'ombre est interdite et que si elles ne respectent pas cette interdiction on leur retire leur licence bancaire euh, ben voilà, vous n'en faites pas ils euh, appliqueront c'est d'ailleurs euh, la leçon de l'Islande en 2007-2008 euh, l'Islande a a réagi fortement sous la pression de sa population, hein, parce que les, le gouvernement en place, je ne sais pas si vous m'entendez, si le son passe, le, le gouvernement en place... On t'entend très bien, Eric. D'accord, le gouvernement en place en Islande était prêt à faire des tas de concessions, mais la, face aux concessions faites par le gouvernement, la population s'est mobilisée dans la rue, sur la place publique, face au palais présidentiel, il y a eu... qu'on euh, référendum et donc des mesures fortes ont été prises et finalement euh, y compris euh, trois banquiers ont été condamnés à de la prison et ont fait de la prison ferme euh, et ce qu'a démontré l'Islande c'est qu'elle a dit j'interdis tout mouvement de capitaux On, euh, vous savez qu'on nous dit toujours mais enfin il euh, n'y a pas de traçabilité de la, des mouvements de capitaux comment voulez-vous interdire la fuite des capitaux, ben, l'Islande a interdit la fuite des, camis, des capitaux, et eh les capitaux sont restés en Islande, euh, parce qu'ils ont dit toute personne, toute institution, toute personne physique ou morale qui contrevient à cette décision de euh, contrôle total sur les mouvements de capitaux sera poursuivi par la justice, eh bien, ça a été efficace. Ça a fonctionné et l'Islande s'est relevé. Maintenant, franchement, je n'ai pas étudié la politique de l'Islande euh, par rapport à la pandémie, donc là, je n'ai pas de, de réponse. Alors, sur la gauche radicale, euh, pour moi, il faut une gauche radicale qui prenne des engagements très clairs, donc y compris euh, euh, pour être portée au gouvernement, c'est-à-dire en en campagne électorale, des engagements qu'elle tiendra réellement. Généralement, le problème de la gauche radicale, comme Syriza, que je connais bien, parce que j'ai vécu plusieurs mois en 2015 et que j'ai coordonné les travaux de la commission d'outils de la dette grecque en 2015, le problème de Syriza, c'est que son noyau dirigeant a renoncé dès le départ à l'application du programme qui lui avait permis d'arriver au gouvernement. Donc, si vous avez une direction qui ne croit pas à son propre programme et s'il n'y a pas de mécanisme pour rendre des comptes, euh, ben, on aura la reproduction d'une série de déceptions, de désillusions. Donc, ce qu'il faut, et ce à quoi par exemple le CRDTN travaille, c'est de c'est que les mouvements sociaux et les organisations politiques se mettent d'accord sur un programme et qu'il y ait des engagements absolument fermes et des mécanismes pour remettre en cause la politique du gouvernement si euh, celui-ci ne respecte pas ses engagements. C'est ça le défi euh, principal pour moi. Une dialectique entre citoyens et citoyennes mobilisés et les mouvements politiques et pas une délégation euh, simplement via les urnes, du pouvoir ensuite de gouverner euh, de manière réaliste malgré euh, la sympa, les, les, les engagements sympathiques qui avaient été pris. Voilà, j'en ai terminé, je suppose que c'est le dernier moment où j'interviens et j'en profite pour remercier les organisateurs et, et Renaud pour l'animation et tous les participants en tout cas. Aline Merci. J'ai d'abord une question. Est-ce que vous me voyez correctement Oui, on te voit très bien. Ok, super. Euh, parce que mon écran s'est retourné, bizarrement. Et donc, moi, je suis la tête à l'envers, là. Sur... <rire> ah non, on te voit, voilà. depuis, bon. depuis deux minutes, je, je vous vois, pareil, la tête à l'envers. Bon, c'est amusant, mais tant mieux si ça marche correctement de votre côté. Euh... Oui, moi, je, je vous... Enfin, si on avait la solution... Euh, mais euh, il n'empêche, euh, je crois qu'il y a une chose moi, qui m'anime, c'est de réussir à avoir euh, cette conversation euh, ou que cette conversation ait lieu dans beaucoup de mouvements. Euh, c'est qu'on comprenne que euh, si on va au bout de nos luttes, qu'elles soient des luttes euh, sur le travail, la sécurité sociale, euh, des enjeux écologiques, féministes, décoloniaux, etc. Si on va au bout de ces luttes, si on gagne en fait à un moment donné, on va, des, on, on va amener à des faillites financières. Parce que euh, tout ce système se nourrit de, euh, bah de des choses telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. L'appareil le, de production, euh, la privatisation de la santé. Euh, les. Il faut que le, champ d enfin, le, le capitalisme a besoin d'expansion de, permanente pour continuer à se nourrir et pour continuer à grossir, idem pour les marchés financiers qui ont besoin toujours de plus de débouchés pour continuer à se maintenir et à grossir, et à ce que ça rapporte. Et donc, euh, si à un moment euh, on se rebiffe, si à des moments l'expansion n'est plus possible voire même on a réussi à imposer un recul quelque part, on va en arriver à des, des, des perturbations importantes, des euh, chutes des bourses, euh, des faillites possibles, et donc on va remettre de nouveau, euh, euh, on va se retrouver de nouveau dans la situation où une banque, des banques vont faire faillite, où le système financier va menacer de faire faillite. Et euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se dire… Euh, on doit aller jusqu'à penser non seulement les victoires, mais également le moment où cet événement se produit et anticiper la survenue de ce moment, de ce moment pour ne pas se laisser capturer dans le discours du chaos que j'ai décrit au début. Euh, et, et vraiment, je, je crois que c'est vraiment important que le sujet euh, du secteur financier et des banques, et des banques centrales aussi, euh, reviennent un petit peu devant que de plus en plus de gens se l'approprient, s'y intéressent, etc. pour qu'on puisse avoir cette conversation pour qu'on puisse anticiper qu'on puisse se préparer en fait qu'on ne soit pas de nouveau complètement quoi, à dire non mais c'est pas possible on peut pas les sauver, ça va pas c'est tous des cons, je ne sais quoi mais en fait il faut avoir une il faut qu'on élabore nos plans quoi et faire porter les pertes aux personnes qui en ont les moyens, euh, on doit avoir cette conversation en fait. On doit être capable de confronter la richesse, on doit être capable de faire le tri aussi. Euh, parce que bah, faire faire faillite à un, un fonds d'investissement, par exemple, et eh bien c'est aussi faire perdre des économies à des personnes qui n'en ont pas tant que ça, qui en ont, euh, ce qui fait une différence avec beaucoup de gens sur cette planète, mais qui n'en ont pas tant que ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Au nom de euh, la préservation de leurs économies, on va se, se retenir d'aller récupérer l'argent là où il est. Et, et ça, ça ne va pas, en fait. Et Donc, voilà. Moi, j'aimerais que, euh, pour moi, vraiment, euh, changer le rapport de force, ça passe par… Euh, on doit passer par là, quoi. On doit passer par euh, cette conversation, cette discussion, cette pensée, cette anticipation, et aller au-delà des… Euh, des contradictions qui vivent et qui bloquent à l'intérieur de mouvements syndicaux et de mouvements associatifs. Et pour merci. moi aussi, ce sera le dernier mot, je crois. Très bien, merci Aline, merci Eric. Je me permets de, de, de conclure en disant que j'ai bien retenu que la leçon islandaise était celle d'une mobilisation et que euh, si, euh, je crois que nous serons tous d'accord pour dire qu'il faut euh, s'armer intellectuellement pour comprendre les turpitudes de nos adversaires politiques, les mille et une façons qu'ils ont de se jouer de nous, il faut aussi s'armer pour les luttes à venir. Parce que, pour reprendre une citation de Carlos Fuentes que j'adapterai un tout petit peu, on n'a jamais réussi à convaincre les classes dirigeantes d'un pays que leur dernière heure était venue et que donc il va falloir les aider à se faire à l'idée. Ça, il est possible que ça implique un certain effort de notre part, mais je pense que toutes les personnes qui ont participé au débat seront d'accord pour y participer à, ce, à cet effort. Merci à tous, merci au CADTM et à bientôt pour ces combats. Alors.